Eh bien, bonjour à tous, euh, merci de nous retrouver. Une fois de plus, euh, on est accueillis euh, comme, comme des rois, comme il faut. Hein. <rire> C'est la seconde fois que l'on se retrouve dans les bureaux de Mythic Game euh, en présence de Léo. Léo, bonjour. Bonjour Pierrot, merci, merci beaucoup de... Merci à toi, merci de, de nous recevoir. <rire> pour ce seconde round. Exactement, ça tombe bien. Ça tombe bien, c'est le nôtre aussi. <rire> Aujourd'hui, on va faire un point Bien entendu qui sera euh, assez orienté euh, Super Fantasy Brawl euh, sur le KS à venir, donc le second KS euh, du jeu, euh, les nouvelles extensions, on va parler un petit peu des propositions, des idées que, que vous avez pu avoir. J'espère que tu nous divulgueras un maximum de secrets, de choses que personne ne sait. Euh, et puis euh, on va parler du KS, on va parler des figurines, on va parler des, des mécanismes. Je suis accompagné de Kevin euh, qui a euh, pledgé en all-in euh, le jeu et euh, qui commence à avoir une petite expérience quand même de petite ce côté-là. Donc attention, il y aura euh, à la fois des questions, comme je disais, récréatives, c'est moi, et puis des questions un petit peu plus euh, experts, euh, ce sera Kevin. On parlera euh, également euh, des persos, et puis on fera un petit point sur les tournois, c'est quand même un jeu qui est très orienté, enfin euh, qui est très calibré euh, pour ça, même si la situation Covid de toute façon euh, ne s'y prête pas. Et puis on, on terminera sur euh, ton actu, et puis deux, trois questions qui ont été portées par la communauté, et qui ne concernent pas nécessairement euh, Super Fantasy Bros. Un petit retour déjà sur euh, la livraison du jeu. Euh, on est tous d'accord pour dire, comme on en a parlé un petit peu au lancement de cette vidéo, la web-sphère qui s'est éveillée un matin, euh, une boîte, deux boîtes, 100 boîtes, euh, c'est euh, parti comme ça. Comment vous, vous l'avez, euh, comment toi tu l'as vécu, comment tu l'as ressenti Ça doit être quand même une, une, un soulagement, une consécration, un plaisir énorme. C'est clairement euh, le meilleur moment. Ouais. C'est lorsque euh, les, les jeux sont livrés, arrivent aux gens, et surtout évidemment quand ils sont bien reçus. Mmh. Donc euh, c'est vrai que c'était fantastique, et on peut dire que l'accueil a été très bon. Il euh, y a eu très très peu de. Alors les gens se gênent pas hein, pour critiquer quand ouais. ça va pas, ouais. mais là franchement il n'y a pas eu, il y a pas eu de critique. Euh, je crois que les seuls problèmes qu'on a, qu a eu. Justement, j'en parle. Euh, euh, ils sont minimes puisque c'est trois cartes je, ou quatre Carte. cartes peut-être quatre cartes mmh. de l'extension Force of Nature en français, donc même pas en anglais. Mmh. Euh, et alors, c'est une erreur de l'imprimeur. En plus, on avait donné les bons fichiers et il s'est trompé, donc il nous les a réimprimés à ses frais. Mais ouais. bon, il n'empêche que, évidemment, euh, c'est toujours. Alors, je l'ai reçu hier. Ah, t'as reçu la nouvelle Ah ben voilà, parfait. Voilà. Ça, ça faisait partie des, voilà. des remarques euh, <rire> qu'on voulait faire, c'est que ça y est, en tout cas, Kevin a déjà reçu la sienne. Voilà. Bon point de votre part, on, on trouve que vous avez été très réactif. On a essayé de faire le plus vite possible. Euh, on a tout de suite indiqué ce qu'étaient ses problèmes. Alors, il y en a trois, c'est purement cosmétique, c'est-à-dire que trois cartes de champions, en fait, sur leur version expérimentée, on voit pas le nom du, du, du héros. Voilà. C'est juste ça, donc on, on a renvoyé les, les cartes au, au backer, et il y a une carte qui utilise un mot-clé euh, qu'on avait euh, envisagé à un moment, euh, qui était de dire choc plutôt que étourdissement, parce qu'on cherche des noms plutôt courts, et en français souvent c'est gros, étourdissement c'était long, et pour diverses raisons on était revenu à étourdissement plutôt que choc, sauf pour... Euh, ah, enfin, ah, apparemment, okay. on l'a fait aussi pour celui-ci. On l'a indiqué à, à l'imprimeur, on a validé les, les, mm, les, mm, les bons à tirer, etc. Donc, c'est vraiment totalement sa faute. Et malheureusement, euh, il, a, il a imprimé un mauvais fichier malgré tout. Donc, voilà. Donc... C'est euh, le seul point, je crois à ma connaissance. Ah uh, si, non, il y a eu un autre point qui a été euh, souligné. Je je fais des <rire> les, je les critiques. De il <rire> y, y, y a un autre point, c'est que certains euh, ont critiqué la taille de la boîte euh, de la boîte de luxe du premier voilà. Kickstarter. Ouais. Voilà. Mais euh, sinon, je crois que concernant le jeu, le plaisir de jeu, le matériel, la qualité du matériel, je crois qu'il n'y a pas eu, à ma connaissance, de grosses critiques. Trop gros la boîte c'est ça Ouais Ah ouais mais disons bon disons que les, les protèges à l'intérieur c'est vrai qu'ils sont quand même plus prennent beaucoup de place prennent beaucoup de place par rapport au, au nombre de fils. Oui, alors là, c'est vraiment un vœu de voilà, c'est c'est une recherche de qualité pour que les figurines soient bien protégées. Ben, euh... en fait, ce qui se passe, c'est que au début, de... on est très à l'écoute de notre communauté tout le temps. Ouais. Donc, euh, on écoute ce qu'on ce qu'on nous critique et on se dit, c'est là-dessus qu'il faut qu'on fasse des efforts pour s'améliorer, etc. Et euh, les, les premières critiques qu'on avait eues, c'est jamais sur la qualité du matériel lui-même, mais plutôt sur les rangements, euh, sur et euh, notamment, on nous disait, bah après. Euh, je crois après euh, Jeanne d'Arc et surtout après Rage Busters on nous a dit, euh, oui il faut des euh, bah, pour ces deux jeux, il n'y a pas assez de rangement euh, euh, tout est un peu en vrac une fois qu'on a sorti le jeu donc c'est un problème et donc on s'est dit, bah, sur Super Fantasy Brawl on va faire un truc vraiment nickel on va on travailler avec Game Trace qui est en général très apprécié des, euh, des fans et donc on a, propo on a proposé donc euh, cette boîte de luxe qui contient absolument tout le matériel euh, du même le all-in du, euh, du, du premier euh, Kickstarter, avec des rangements individualisés pour chaque champion, ce qui fait que... Euh, alors on a mis le symbole du champion, mais c'est vrai que certains disent c'est pas facile à repérer, mais normalement, il y a un rangement pour chaque champion, ce qui fait que même quand il est peint, il est vraiment protégé, et euh, voilà, ça se range assez rapidement. J'avais fait un, un, un unboxing et j'avais tout rangé assez rapidement. Euh, voilà, et donc... C'est l'inverse maintenant. On nous dit c'est trop gros, trop trop ouais, lumineux. Ouais, ouais. Donc il faut trouver le, le bon équilibre. Fou, bah, il faut, faut vrai. vraiment commencer à tout euh, à tout piloter. Bon après c'est le nerf de la guerre. C'est comme gens, ça. Hein, c'est bah, oui, vrai bien que sûr, oh, il, faut, il y en a de partout, mais euh, il faut écouter on... ce, que, ce que disent les gens et euh, voilà et trouver le bon équilibre. Peut-être que ça convient pas à certains. Peut-être ça convient à certains, à d'autres. Hein, mmh, de mmh, toute mmh, façon, mmh, euh, mmh. mais il faut quand même entendre, et donc on, on y a réfléchi, mais on en reparlera notamment mmh. pour le, le nouveau Kickstarter. D'accord. C'était une question, justement. Et ben... <rire> allons-y, donc, nouveau KS, alors, pas saison 2, round 2, euh, parce qu'on est dans la continuité de ce qu'est le jeu. Et donc, de la saison 1, on peut de dire. la hein. saison 1, il ouais. n'y a pas vraiment... Alors, est-ce qu'il va y avoir de la refonte on, on va y venir. Euh, on commence par des questions euh, simples. Ça commence quand et ça va durer combien de temps voilà. Donc, nous, nous avons en effet, alors que ce n'était pas le cas au départ, décidé de retourner sur Kickstarter. Euh, tout simplement parce que euh, ce jeu est taillé pour la distribution boutique. Alors, je pense qu'on on y reviendra. On peut, en parler tout, nombre... on peut en parler tout de suite. On peut en parler tout de suite. Ça, ça, ça a choqué euh, des magasins de vous voir partir sur un second KS. Euh, ça les a déstabilisés tout simplement parce que euh, moi je connais des magasins qui étaient particulièrement pour la distribution. L'objectif d'un magasin c'est de survivre euh, financièrement, en ce moment c'est difficile. Euh, S'ils veulent pouvoir diffuser un, un jeu, il faut qu'il y ait de la masse au début, quelque chose de punchy. Hein, une boîte qui, qui, qui appelle, euh, qui appelle euh, les personnes à, à, à venir découvrir le jeu. Ils ont peur qu'avec ces deux gros KS, vous aurez sorti une grande majorité des figurines, qui n'est plus que finalement les miettes, hein, en, en ayant que quelques figurines à distribuer. Euh, ce qui les intéresse, c'est quand même de voir vendre une boîte de start. Il y a combien, il y a eu combien de, de, de pledgers en, en France Alors tout compris, je crois avec les, boutiques, les, les ventes qu'on a fait sur notre e-shop, je crois pas moins de 4000. Voilà. Donc mmh. euh, bon, le jeu est déjà bien installé. Euh, autant dire que tout ça, c'est des ventes perdues pour eux. Alors, comment tu peux ouais. les rassurer Comment tu peux en parler Comment tu reçois cette information Est-ce que tu entends cette inquiétude Alors, je vais répondre que ce n'est pas la même cible euh, qui est visée dans, dans un jeu qui sort en boutique et dans un jeu qui va sur Kickstarter. Il est évident que quand on achète sur Kickstarter, on a plus de matériel que quand on achète et euh, plus de choses pour un investissement, on a une version euh, mmh. de luxe, que lorsqu'on achète sur, euh, en boutique. Mais c'est normal parce que les backers, finalement, ils achètent un jeu un an à l'avance. Et en soutien du projet. Et en soutien du projet, donc mmh. euh, voilà, ils, ils prennent un risque. Mmh. Donc c'est normal qu'ils euh, aient quelque chose de, de supplémentaire. Je dirais, par ailleurs, qu'il y a beaucoup d'exemples de jeux qui se sont vendus sur Kickstarter et qui ont bien fonctionné en boutique il mmh. euh, y en a énormément il n'y a qu'à voir Zombicide euh, Zombicide sort systématiquement en boutique ça n'empêche pas euh, en Kickstarter, mmh, je veux dire, ils mmh, sortent mmh. systématiquement sur Kickstarter. Ça n'empêche pas de, de cartonner en boutique et en distribution. Mmh. Euh, les jeux de Waken Rams, c'est pareil. Euh, ils, ils sortent sur Kickstarter. Il y a qu'à voir Nemesis, c'est pourtant c'est un ou Tainted Grave, et pourtant ce sont des, des cartons en, en boutique. Mmh, Donc mmh. c'est la même chose en fait. Il y a pas, c'est, il faut le voir comme euh, un complément, comme une cible différente. Il faut que y ait des gens qui vont découvrir ce jeu en boutique et qui ne soient pas que les, euh, il ne faut pas voir euh, finalement euh, le, euh, le Kickstarter comme euh, juste euh, un bocal fermé, hein, on, est, on est plus dans une mer euh, et euh, on, a, on, a, on a juste attiré un certain nombre de personnes qui sont spécialisées, qui consomment sur Kickstarter, qui ont l'habitude de chercher des jeux experts, des jeux de luxe et qui, les qui sont prêts à, à les acheter un an à l'avance. Et puis, les gens qui vont en boutique, qui regardent, qui viennent presque en famille et qui vont voir ce qu'ils qu peuvent trouver d'intéressant. Tu prends quand même conscience que pour eux, c'est autant de ventes qui sont perdues ce Genre de. Eh ben pas forcément parce que... Alors, c'est vrai que notre idée au départ, c'était de dire euh, le jeu va sortir en boutique et derrière, on va sortir des nouveautés pendant les boutiques mmh. qui feront qu'on attirera à la fois euh, la communauté déjà existante qui ira en qu compléter son chercher. Hein, et, hein. et, et ça, rien ne dit qu'on va pas faire la même chose euh, à nouveau. On a, mmh. on a mmh. simplement décalé la sortie boutique. Et on l'a décalé pour une bonne raison, c'est que les conditions n'étaient pas remplies pour sortir comme on le voulait, c'est-à-dire l'année dernière. L'année dernière, au moment de la livraison du jeu, normalement, on aurait dû aller en boutique. Mais vous savez ce qui s'est passé l'année dernière. Mmh. Mmh. Mmh. Et donc, c'était absolument pas possible comment euh, organiser des tournois faire des démos du jeu comment même recevoir les gens dans des magasins quand tout est fermé quand on peut pas euh, on peut pas réunir de gens c'était c'était pas une, une bonne une bonne situation. On a même mm -hmm. eu des problèmes avec euh, nos distributeurs qui nous avaient commandé beaucoup de jeux et puis qui ont dit bah non là on peut pas assurer vu le Covid c'est pas possible. Donc c'était pas possible de sortir. Donc qu'on le veuille ou non c'était pas possible. Les je, je, je, je suis incisif hein, mais non mais, bon, il y a bon, pas, bon. pas de problème. Les euh, les ventes elles se font euh, dans les magasins malgré euh, malgré le Covid. Oui, ben, en ce moment, on on a, on a on a on a des résultats de grands distributeurs euh, de jeux. Euh, Qu'on ne nommera pas, euh, qui ont été euh, presque euh, meilleurs oui. sans jeu Mais organisé. Comment, comment ils ont vendent... jeu... sans jeu le... organisé, sans jeu organisé, euh, donc sans normalement soutien de la communauté à hardcore gamer et, et émulation de cette communauté, ils ont fait de meilleurs résultats avec le Covid. Les gens sont chez eux, les gens sont enfermés chez eux, ils ont envie de jouer. Oui, mais comment ils les achètent, magasins, -ce ils achètent Les magasins ont besoin de vivre, bien les sûr, magasins ont bien besoin bien sûr, de distribuer, ils ont besoin d'avoir des produits à, à, à soutenir. Et on ne va pas parler d'affront, mais euh, ils ont, moi j'entends qu'ils aient, aient pu mal le vivre. Quel, quel, quel est ton discours par rapport à, à, à un magasin quand il va te dire « Non mais moi, attendez les gars, vous avez déjà, euh, vous, vous avez déjà euh, vendu tout ce qu'il y avait à vendre. Et euh, derrière, est-ce que les sorties seront… » assez lourde, assez régulière. Euh, on peut pas mettre tout sur le dos euh, du Covid. -19. Je ne mets pas, je ne mets pas mais j'explique simplement que ce n'était pas possible pour nous de sortir. D'accord. Ce n'était pas possible parce que bah, les distributeurs, je peux même donner euh, un exemple les distributions euh, les commandes et l'engagement d'un distributeur notamment aux États-Unis mmh. euh, ont été divisés par 10. Ouais. Donc euh, à moins de sortir à perte euh, et de prendre un risque et, mmh. et, de, et de, de tuer le jeu mmh. parce qu'on mmh. le sort dans de mauvaises conditions mmh. il fallait pas le sortir, donc il y avait pas le choix c'est pas... c'est on a une opportunité, on refait un Kickstarter. Tant pis pour les boutiques, c'est pas du tout ça qu'on a fait. Oui, c'est vraiment surtout euh, le marché américain qui a en fait déterminé le... beaucoup, énormément, bien sûr. Et alors notre distributeur français. Après, je pas envie de, non plus d'entrer dans toutes les, les discussions et je veux pas mettre euh, juste le euh, la, jeter la pierre mmh. simplement aux distributeurs parce que eux aussi ils ont eu, euh, ils ont été perturbés par tout ça. Mais euh, ni, on n'avait pas des commandes qui nous permettaient de sortir dans des bonnes conditions. On n'avait surtout aucun moyen de faire du jeu organisé, euh, des tournois, euh, qui est la chose que les gens demandaient. Ils disaient Ah, ça va être super, on va faire. Il y aura des les boutiques vont organiser des tournois. Les jeu est dimensionné faire... pour ça, Mais préfères. oui, c'est ça. Donc, le fait que les boutiques vendent, continuent de bien vendre des jeux, je précise d'abord, sans jeu organisé, mais beaucoup de jeux n'ont pas besoin et ne, ne, ne misent pas là-dessus pour fonctionner. Beaucoup de jeux se vendent parce que ce sont des bons jeux mmh. parce que ce sont des jeux familiaux qui se jouent chez soi euh, et, et, et, et en effet euh, le le covid a profité il nous a profité à nous mmh. aussi hein, mmh. puisque mmh. beaucoup de gens passent par euh, justement par des commandes ah oui. en ligne mmh. et je pense que beaucoup de boutiques aujourd'hui vendent en ligne et ne oui. vendent pas dans oh, les oui, donc c'est ça donc euh, quel était pour nous euh, L'intérêt de le faire, euh, à part risquer de, de, de mal le faire. Donc c'est la raison pour laquelle, alors pour laquelle on, on, on, a, on a repoussé et qu'on s'est dit, on a, on avait préparé cette sortie boutique. Mm -hmm. hein, c'est pour vous dire, on avait préparé, on avait tous ces champions qui étaient déjà prêts et on s'est dit, eh, elle va arriver quand cette, cette sortie. On attend, on attend, on attend. Euh... Donc on s'est dit, si on fait ça, si on, le, le risque, c'était même que. Euh, que, que notre, notre, fan, notre, notre, notre base, la communauté se dise, ah oh ben, il n'y a pas de soutien, il ne se passe rien, et mmh, qu'il passe mmh, à autre mmh, chose. Mmh, donc, on s'est dit, il ne faut pas faire ça. Voilà. Hein, donc, on en va, fait, on il, il, fallait, fallait il fallait le sortir. Il pense. fallait le sortir. On peut dire que le second run, il est là pour asseoir la communauté. Oui. Pour créer une base. Oui. Pour solidifier cette base-là. Ah. Pour que, lorsque on sera Covid friendly partout hein, en dehors des bureaux. Euh, cette base, elle soit, elle soit institutionnalisée, bien posée, et que à partir de là, les magasins. C'est ça. C'est exactement. C'est exactement. Et à partir de là, les, les magasins euh, font, euh, prendront le relais puisque de toute façon, la, la sortie boutique, on va la, la, la conditionner. Mm. Euh, avec la livraison de ce deuxième Kickstarter qui va être plus rapide que d'habitude aussi. Mmh. On, va, on, va, <rire> on va bien on voir. On Je sens, on attends, on y arrive. On arrive. Je sais qu'on va attendre là. La... Mais ma la, la, la raison pourquoi ça va être plus rapide, c'est justement parce que c'est pas un jeu qu'on doit créer de A à Z, qu'on doit, on doit préparer, etc. Ouais. C'est un jeu qui existe déjà. Tous les moules, tout, tout le matériel du premier. En plus, on fait vraiment. Euh, on n'est on pas allé dans une deuxième saison, une deuxième saison, je dirais oui, ça peut prendre un peu plus de temps mm. euh, mais là, bah, c'est la même chose pratiquement, vous verrez à quelques détails près de, de ce qui existait avant plus les nouveaux champions qu'on a déjà faits, je veux dire qui sont déjà en version plastique donc vous voyez ce, ce, cette figurine-là, je sais pas si on voit, vous voyez, on voit qu'elle est, voilà. qu est en plastique on voit qu'elle est en les, plastique, ils sont faits, ils sont testés et on... Alors, je ne vais pas dire on a appuyer sur le bouton parce que c'est jamais comme ça quand même. Mmh, mmh, mmh, et que, et que euh, évidemment euh, donner une date de livraison euh, pour nous, je sais qu'on n'est pas voilà, on ne va pas toujours on, on en prendre argent comptant, mais ça ne peut pas euh, mettre autant de temps que le premier. Donc, on pense que la livraison va pouvoir se faire rapidement et à partir de ce moment-là, euh, on sortira en boutique. Pour ce qui est de assurer ou nous engager à sortir régulièrement mmh, mmh, des choses, mmh, mmh. ça dépend, bien sûr qu'on a envie de le faire, mais ça ne dépendra pas que de nous, ça dépendra aussi du succès en boutique. Il ne faut mmh, pas oublier. Mmh. C'est que le jeu peut très bien marcher sur Kickstarter et puis ça peut ne pas prendre en boutique. Ça peut arriver aussi. Mmh, mmh. Euh, ça, ça va dépendre de, bah, de tout le monde, de la communauté, des boutiques, euh, de nous, bien sûr, mais euh, c'est tout un tas d'éléments de, de, de, euh, qui vont. Euh, qui vont conditionner euh, ce soutien et, et ce succès. Nous, on pense que ça va marcher. Et d'ailleurs, on est en train de... Et je, on en parlera, mais on a plein d'idées pour, euh, pour assurer ce jeu organisé, euh, pour permettre à un maximum de gens de tester le jeu, de le faire connaître, etc. Voilà. Alors justement, pendant cette campagne, tu en avais un petit peu parlé, tu avait un pledge exprès pour les boutiques, justement. Oui, voilà. ce sera le cas. Et d'ailleurs, ce nouveau Kickstarter... La différence avec le premier, c'est qu'il est 100% euh, calé sur les produits retail. C'est-à-dire qu'on ne va proposer, pendant dans ce second Kickstarter, uniquement les produits sous leur forme retail. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas cette grosse boîte. Mm -hmm. Il y aura une boîte de base euh, de six champions, petite, mm -hmm. puisque c'était la, la demande, hein, mm -hmm. Voilà. Donc petite, plus... Bah, tout ce qu'il y avait dans le premier, dans la première extension, sauf que euh, au lieu que ce soit mis dans cette grosse boîte, ce sera mis dans des packs de trois mmh. extensions, comme celle-ci, comme Force of Nature, qui était vendue dans le premier. Ils auront toute cette taille-là. Donc, il mmh. y aura une extension euh, qui sera vendue séparément donc de Force of Nature. Euh, dans cette boîte-là, il y avait 12 champions. Donc, il y avait les 6 de la boîte de base, mmh. plus deux extensions de 3. Il y en a une qui s'appellera Art of War. Il y en a une autre qui s'appellera Circle of Blood et elles seront proposées en extension ou dans des packs ou des bundles et en plus de, de tout ça de tout ce qu'il y avait dans le, dans la, dans le, le premier Kickstarter, c'est-à-dire que les statues qui étaient offertes, qui étaient là-dedans, ben, il y aura une boîte qui vend les statues à mmh, part, mmh. les figurines les, les, les, euh, les, les figurines 3D des, des points de victoire euh, tous les jetons 3D seront vendus dans une boîte, euh, la, boîte la boîte de base retail, ce sera que, euh, que les jetons, jetons en hein. carton Donc mmh. voilà, mmh. Euh, et euh, en plus de tout ça, il y aura des nouveautés qui seront trois boîtes comme ça, de trois nouveaux champions. D'accord. Qui sont les champions qui complètent euh, les profils qui avaient été euh, définis pour la saison 1. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on on le savait, on s'était dit, il faudra qu'on complète, Qu'on au départ on, on propose des personnages qui sont euh, typés mais relativement équilibrés, mm -hmm. qui permettent, euh, mm -hmm. et puis, avec les extensions, on peut se permettre d'aller un peu plus dans les extrêmes, d'un côté ou d'un autre. C'est des personnages qui vont fonctionner euh, en combinaison, mais qui sont euh, plus subtils. Oui, puis au début, tu sors, tu sors une boîte, on découvre le jeu, voilà. on, on trouve des infinités, on, on, on, a, on commence à avoir des sensations, et tu complètes avec des choses qui sont peut-être un petit peu plus complexes à, à appréhender, ça. avec des mécaniques qui sont plus profonds. Quoi. Ce sont des personnages qui, qui n'auraient pas fallu proposer mmh, mmh, euh, mmh, pour une découverte, début, ouais. mais quand on connaît le jeu, on saisit tout de suite le truc. Voilà, je, re, je reviens sur deux questions parce qu'après je me fais gronder par Nicolas. Euh, combien de temps ça va durer et quand est-ce que ça démarre C'est vrai. Alors ouais. On ne l'a pas dit. Alors du coup, la, la date euh, de, de lancement de, de Super Fantasy Brawl Round 2, mm -hmm. euh, c'est donc le 9 mars. Mm -hmm. Donc c'est le mardi 9 mars à 19h, heure française. Mm -hmm. Et ça va être une campagne courte, comme la première, qui va durer 10 jours. Mm -hmm. Pas de stretch goal comme la première mais une animation de campagne et bien entendu euh, une offre très intéressante pour les backers et également pour les boutiques. Donc, pour les backers, ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de faire quelque chose d'aussi intéressant, euh, peut-être moins que le premier euh, en termes de prix, ça va peut-être euh, revenir un peu plus cher que le, le premier en termes de prix mais plus proche de ce qu'on avait fait sur la boutique, hein. c'est-à-dire mmh. que cette boîte, elle a été, euh, euh, voilà, c'est normal que les, les, les premiers qui mmh. prennent le risque, mmh. Mmh. ils aient toujours une offre plus intéressante, mais ça sera quand même très très intéressant. Et au lieu d'avoir euh, cette grosse boîte qui, qui contient tout, et eh bien, on va pour le même prix, on va proposer les, les extensions euh, dans un bundle. Les trois nouvelles. Euh, ouais. Voilà, avec un bundle. Et il y aura donc un, un, mmh. un, un pledge boutique, un pledge boutique qui là sera réservé. Aux boutiques, alors, il ne sera pas forcément partie du Kickstarter lui-même, Ça ne sera pas quelque chose de visible, euh, mais pendant la durée de la campagne, les boutiques qui le souhaitent pourront commander euh, à un prix très intéressant, évidemment, hein, pour, pour elles, c'est-à-dire qu'elles puissent faire leur marge, normalement, euh, bah, des produits, euh, des boîtes. Euh, Donc, de, de un reste. canal exprès pour les boutiques oui. dans, pendant cette campagne. Oui, exactement. Voilà, et pendant le late pledge aussi. Et pendant le late pledge oui. aussi. et euh, voilà c'est euh, Exactement. C'est ça. C'est tout à fait ça. Euh, ça va être le moyen de lancer un petit peu le retail. Donc euh, hein à elles de, de, oui. de voir euh, ce, ce qui les intéresse. Mais ce sera vraiment, euh, oui, ce sera un, un prix très intéressant. Très intéressant. Et, euh, et ça se voilà. passe. Et derrière, euh, quand le, le, le retail, quand la sortie boutique commencera. Eh bien, oui, on continuera à sortir des nouveautés pour les boutiques, mmh. etc. On espère juste que la situation va le permettre, qu'il ne ouais. va pas y avoir encore euh, quelque chose d'inattendu. C'est toujours possible, hein, parce que ça aussi, il faut être conscient de ça. Nous, on dit, euh, voilà, on prévoit de faire euh, une sortie boutique. Si on ne la fait pas, c'est bah, parce que de temps en temps, on prévoit de faire des choses et ce n'est pas possible de les faire. Mmh. Ce n'était pas possible pour nous de lancer en boutique. Ouais. Donc, euh, c'est pas euh, simplement euh, une promesse non tenue. Bien sûr, c'est une promesse non tenue, mais... C'est comme ça, il y a, il y a des choses qu'on essaye de faire, hein, qu'on promet, et puis euh, il y a des choses parfois qu'on n'arrive pas à faire. Euh, voilà, et, et euh, il faut quand même avoir un cap, mmh, essayer mmh, de mmh, le mmh, tenir, mmh, mmh. mais ça ne veut Je pas dire qu'on qu jeu... y arrive ouais. toujours. Euh, et euh, et euh, l'adaptation, s'adapter aussi, c'est à mon avis imp aussi important euh, que de, de, de, de viser un objectif. Euh, mmh, mmh, voilà. il, faut, il faut réussir à, à s'adapter aux circonstances. Mais d'accord. Pendant ces 10 jours, justement, est-ce qu'il va y avoir d'autres choses en plus, des, au total, des trois nouvelles boîtes pour les anciens joueurs, même pour les nouveaux, en termes cosmétiques ou en termes de gameplay Est-ce que là a des petites choses, quand même Alors, c'est vrai que... ça reste la saison 1. Et donc, on n'a pas voulu, par exemple, faire des euh, révisions de personnages ou des choses comme ça, qui sont des choses possibles... Euh, quand on aura eu suffisamment de retours des gens. Donc, ça arrivera euh, sur la saison 2, qui n'arrivera pas cette année, hein, on, va, on, va, on va attendre de livrer, mais peut-être l'année prochaine. Euh, on, va avoir, on veut avoir un maximum de retour des gens pour proposer déjà des évolutions ou des corrections de personnages si certains sont s'avèrent vraiment euh, euh, plus faibles ou euh, trop forts mmh. Euh, mmh. il faudra peut-être les corriger et c'est facile de les corriger il suffit de, de réimprimer une ou deux de leurs cartes euh, et puis les remplacer mmh. et puis voilà vous avez, vous avez euh, rééquilibré le personnage si c'est nécessaire euh, c'est pas trop trop nécessaire dans un jeu comme Super Fantasy Brawl parce que c'est un jeu euh, de draft c'est un ouais. jeu euh, où les gens finalement s'il y a un personnage qui est vraiment fort, ben on essaie de l'avoir ou alors on le banne direct euh, ouais, justement euh, c'est un peu le problème des fois t'as certains personnages qui sont considérés trop forts donc ils sont tout le temps, ben, non, jusqu'au début de la ouais, partie. Bah, c'est. Ben, voilà, quand ça, ça, ça arrive, euh, bah c'est vrai que ça veut dire qu'il y a un problème. Mmh. Si euh, euh, systématiquement, il est pris, il est choisi par les joueurs et systématiquement, il est, il est banni, ça veut dire qu'il y a, a peut-être un problème. À voir. Mais il faut du recul pour cela. Je pense qu'on n'a pas assez de recul pour l'instant parce que on n'avait pas de moyen d'enregistrer euh, les retours des gens à part ce qu'ils nous écrivaient ou ce qu'ils nous disaient, mmh. mais on n'avait pas de moyen statistique et ça, on va l'avoir. Mmh. Je vais en reparler. Euh, et euh, on n'avait pas eu assez d'une durée suffisamment longue il a été livré en septembre mmh. on est euh, en février oh, on est très, très donc c'est trop peu pour, pour mmh. dire que euh, ça, ça, ça, ça ne va pas il faut changer alors il y a quand même deux petits changements de règles que nous faisons sur ce Kickstarter donc il faut noter la le premier changement de règle. beaucoup de gens disaient euh, qu'il y avait un avantage pour le premier joueur. Justement, joueur. Ben voilà. Donc, euh, le changement qui a été validé avec euh, toutes nos équipes de développement, après plusieurs propositions, on en avait trois, trois différentes hein, pour vous dire, mais le plus simple, c'est que au début de la partie, au lieu de commencer avec deux défis, il n'y aura plus qu'un seul défi qui sera mis. Ouais. Un seul défi, donc on ne peut pas scorer. Donc, déjà, on n'a plus besoin de préciser dans la règle que pendant le tour 1, on ne peut pas scorer, puisque c'est, évident, puisqu'on mmh, ne score mmh, pas mmh, avec Il est pas, il est pas il en position. Il n'est pas en position pas de score en dessous. Mmh. Et en plus, le joueur numéro un ne peut plus scorer, euh, 3 trois, trois points ouais. de victoire dès le premier, dès le deuxième tour. Il pourra au maximum scorer 1 et en plus, le, la, le, le joueur adverse a, bah, sait, que, sait que c'est forcément cet objectif. Il a plus de moyens de, de l'en empêcher. Et nous avons testé, et ça, ça fonctionne très bien. C'est élégant, ça, ça, ça raccourcit même, je dirais, euh, le temps de mise en place, puisque il euh, n'y a, y a même plus besoin d'en mettre deux. Euh, on se concentre sur un seul objectif. C'est plus c'est plus, plus. plus facile. Voilà. Donc ça, c'est pr le premier changement. Le deuxième changement, c'est euh, le, le mal en point mal en point, euh, comme vous le savez, ça, ça avait, pour certains personnages, euh, certains étaient favorisés, d'autres étaient pénalisés. Et le petit Marius. Marius là, était, de... était ouais, pénalisé était par réalisé. le mal en point qui arrondit au à l'inférieur. Mmh. Et donc, quand, euh, quand il était mal en point, finalement, il lui restait très peu de points de vie mmh. pour profiter de ses capacités, et hop, il se faisait descendre. Quoi. Voilà. Euh, à l'inverse, on a Corvache, qui est là, voilà, qui okay. Souvent, Qui lui, justement, était souvent banni parce qu'il était... Parce qu'il était très fort. Mm. Alors, désormais, mal en point, et ça, c'est une nouvelle règle, on devient mal en point à partir de trois dégâts qu'on a pris. À quel que soit le niveau. Quel que soit le niveau. Donc, ça a double, double avantage. Euh, on a les jetons dégâts. Donc, mm. quand on s'est pris trois dégâts, on le retourne là-dessus. Et donc, on le met sur sa fiche de personnage. Voilà. Donc Voilà. Par exemple, comme ça. D'accord. Donc, on repère tout de suite maintenant quel personnage est mal en point chez l'adversaire. Mm -hmm. Il suffit de voir un jeton avec 3, on sait qu'il est mal en point. Donc déjà, il y a un côté, alors que sinon, on devait dire, alors oui, attends, euh, est-ce qu'il est mal en coup. point ou pas Ah, il faut calculer, alors lui, il a 7 points de vie, mm -hmm. donc euh, on, on essaie de compter, donc il faut qu'il en ait eu 4, on regarde. C'est moins évident et rapide que cela. Voilà. Alors, pour Marius, ça veut dire qu'il sera euh, mal en point euh, plus rapidement. Euh, moi... Euh, Corvage point. effectivement euh, on pourrait se dire que euh, les personnages seront plus rapidement mal en point et ce qui va devenir encore plus puissant d'après nos tests non certains personnages seront alors oui on pourrait penser que ça, ça, ça favorise encore plus mais sur nos tests pas réellement en, ré en, en réalité et de toute façon c'est sur le sur l'ensemble que ça s'équilibre. On va voir un peu ce que ça donne. On va on va on va regarder un petit peu les retours. Et je vous disais qu'on pourra les mesurer. Mm -hmm. et on va pouvoir les mesurer ouais. parce que je vous annonce quelque chose d'intéressant. C'est que le jeu va être adapté sur Board Game Arena, BGA. Mm -hmm. Et BGA, c'est une grosse plateforme créée mm -hmm. par des Français, euh, récemment acquise par Asmodee, et euh, qui euh, qui propose qui propose en fait des adaptations qui intègrent les règles. Ce n'est pas une, euh, un bac à sable comme euh, Tabletopia ou Tabletop Simulator, sur lequel est déjà euh, Super Fantasy mm -hmm. Brawl, mais qui nécessite de connaître les règles pour y jouer. Mm -hmm. Et donc, parfois, on peut même faire des erreurs en y jouant, ouais. ce qui n'est pas mm -hmm. possible avec BGA, puisque on est guidé, en fait, totalement. On nous dit... Euh, ça décramente les points tout seul, ça fait toutes ces tout choses-là. Mm -hmm. Alors on dit, euh, choisissez le personnage que vous voulez activer, ou jouer une carte, non, que vous voulez déployer. Mm -hmm. Après, jouer une carte, donc euh, en fonction de la carte qu'on joue, hop, immédiatement, il y a le... Euh, licence qui se retourne, voilà. Euh, ils disent, euh, voilà... Euh, vous, « Vous devez le faire bouger, euh, faites-le bouger donc on », donc on déplace sur la première case qui est indiquée par les ouais, celles qui sont possibles. Ensuite, il dit euh, « sélectionnez votre cible les dég », Les alors ensuite, il demande à l'adversaire « voulez-vous réagir ?» S'il réagit pas, il, il va tout de suite mettre les dégâts, euh, il va dire bah, « il y a un push, euh, voulez-vous le faire ?»« Oui, non, euh, hop, de, de combien ?» etc. Il calcule les dégâts. On est guidé de A à Z, donc même si on ne connaît pas le jeu, on peut le découvrir. Et surtout, il enregistre toutes les parties, tous les résultats, ce et qui fait qu'on va avoir toutes les stats. Donc c'est un outil fantastique pour justement euh, rester dans, dans l'équilibre euh, et faire les modifications qu'il faudra éventuellement. Super partenariat du coup alors, mis en place Super partenariat mis en place. Ouais. Et en fait, il nous avait contacté dès la sortie du jeu parce qu'il y avait des grands fans euh, de ce jeu. Euh, et. Il y a eu un malentendu parce que euh, je les ai recontactés, ils ne m'ont pas recontacté, on devait se téléphoner, ils ne l'ont pas fait. Et récemment, j'ai reçu à nouveau un contact d'un fan qui, euh, qui est développeur chez BGA et qui, qui m'a relancé par rapport à ça. et J'ai repris contact avec eux et ça s'est fait très rapidement. Et donc là, euh, ça va être disponible, la version pour tout le monde, gratuite, parce qu'on l'a fait gratuite, on ne le fait pas en, en Premium, donc ça sera totalement gratuit. Ça va être disponible juste avant le Kickstarter. On commencera avec la simple boîte de base mm -hmm. et régulièrement, on va débloquer tous les champions, certainement sous la forme de boîte, exactement comme les extensions. Donc, euh, pendant le Kickstarter, on va développer euh, euh, une boîte, une extension, euh, et puis après le Kickstarter, régulièrement, il y aura des nouvelles extensions qui viendront enrichir euh, les c champions disponibles. C'est un gros pari ça, parce que… Euh, bon, J'imagine que tu es dans la même situation que moi, tu te dis le joueur de figurine voudra toujours sa figurine, je vais euh, lui faire découvrir mon jeu de façon euh, virtuelle et numérique, et puis en final il viendra euh, se reporter euh, sur, euh, sur le jeu de plateau. Mais en même temps, on est dans une situation Covid, où euh, les gens ne se rencontrent plus, sont à distance, tu pas peur de démocratiser, le euh, dématérialiser, et euh, du coup, pas d'affaiblir, parce que de toute façon, j'ai envie de dire, c'est comme la lecture. Quoi qu'on lise, on lit. C'est ça le plus important. Là, euh, les gens vont peut-être se tourner. Euh, tu vas peut-être avoir une part de ta commune en qui en va plus se tourner là-dessus. En plus, en plus, en plus ce sera gratuit, gratuit. Mais je, ce que je me dis, en fait, c'est que ceux qui ont déjà le jeu, et eh ben, ça leur permettra euh, ah bah, d'y jouer plus souvent euh, avec des, des adversaires qui n'ont pas besoin de rencontrer physiquement. Carrément. Donc ça, ils vont pas euh, cesser de jouer à leur jeu, de, de, de... ils vont juste y jouer plus souvent. Parfait. Et ceux qui ne connaissent pas le jeu, ils vont voir ce jeu. Mm -hmm. Ils vont peut-être euh, parce que il euh, y aura pas les figurines, ça sera pas aussi beau que, mm -hmm. le, que mm -hmm. le jeu. De, je... Ils vont découvrir un jeu, mm -hmm. on mise uniquement sur le. Sur la mécanique, ça veut dire que on, on y croit, parce mmh. que si euh, si c'était que du beau matériel, euh, ça n'intéresserait pas les gens euh, en ligne. Donc si ça les intéresse, eh bien le pari qu'on a, c'est qu'ils voudront se procurer. La version euh, avec figurine qui euh, procure un, une immersion et un plaisir bien supérieur évidemment ah ben, bien à un bien. jeu sur écran. Mm -hmm. ça, là, là, ça ce sera disponible en même temps que le, que le lancement du game, oui. le même jour ou dans les, dans les jours qui suivent. Euh, un petit peu avant. Un petit peu avant la, la version. Euh, là, on est en train de jouer sur l'alpha, la version alpha. J'ai joué hier. Je peux vous dire, c'est super, vraiment, j'adore. Du pas. coup, on va pouvoir jouer plus souvent. Mais... <rire> et si ça vous intéresse, je vous inscris à l'alpha. Vous pouvez. Essayer, ah bah, euh, écoute, on voilà. veut bien parce ah, que. Ouais. Euh, bah, on est comme tout. Alors nous, en fait, on habite euh, dans la même ville, mais les 18 h nous tuent. Hein. Tue, ah hein. oui, ouais, ça, ah bah je... oui, ça, ça, complètement. On se rend compte le week-end, mais euh, voilà ouais. quoi, 18 h c'est ouais, un peu le moment pareil, où ça commence euh, ouais. à se poser, tu vois, où ça commence à vrai. avoir du sens de jouer. Donc euh, oui, je, oui, on veut bien, on veut bien <rire> tester ça. Voilà. Kevin, d'autres questions dans la campagne et il a pas mal de gens dans la communauté qui en parlaient, c'était des, des fiches de récap de tours et des compétences parce que ça c'est vrai que le... La Je pense qu'il de... y, a, y a un certain nombre de petites choses comme ça que nous allons rajouter dans, dans le Kickstarter pour, euh, voilà, pour compléter les petits points ouais. euh, donc il ne faut pas hésiter d'ailleurs à nous le dire parce que euh, si par exemple il était trop tard pour qu'on fasse quelque chose pendant le Kickstarter il nous reste le pledge manager souvent sur le pledge manager on rajoute aussi mmh. des petites choses un peu plus euh, cosmétiques euh, voilà donc euh, je, je sais qu'il y a des choses comme ça qui sont prévues euh, voilà euh, encore une fois n'oublions pas que les vrais gros changements de règles, euh, par exemple des modes différents, des modes de jeu, euh, des nouvelles maps, euh, des, des trucs comme ça, c'est plus des choses qu'on gardera pour la deuxième saison. La deuxième saison, on peut se permettre de, euh, bah, de faire évoluer un oui, petit oui, peu les oui, choses, oui, de oui, tester oui. des choses nouvelles. Là, c'est vraiment compléter, consolider, oui, oui, consolider oui, oui. Euh, oui. cette première saison, avoir euh, 24 champions qui couvrent un, un très très large euh, panel, donc 24 champions en tout il y en avait 15 dans le premier Kickstarter, 12 dans la grosse boîte, plus les 3 de Force of Nature. Là, on rajoute 9 champions, 3 boîtes de 3, donc ça fait 24 champions. Donc ça mm -hmm. fait déjà un, un gros, gros panel, beaucoup de, de possibilités de combo et beaucoup, beaucoup plus de variété aussi dans les, dans les équipes qui vont être amenées lors des, oui, des tournois. Changer, oui. Et euh, Mais après on pourra se permettre d'aller plus loin, de proposer euh, différentes options. Alors ce que tu viens de citer là c'est vrai que c'est quelque chose d'utile euh, dès maintenant oui, voilà. hein, mais c'est c'est pas une évolution mais je voulais juste, j'avais oublié de le dire, rappeler que, euh, le jeu va continuer de vivre ouais. et qu'il y aura des, des, des nouvelles choses qui, qui arriveront, peut-être des nouveaux modes de jeu et, et plein d'autres choses à partir de, de, de la saison 2. Au niveau du rangement, on a dit une boîte moins conséquente, euh, la possibilité de, de récupérer quand même via le, le, le Clash Manager et donc ce second run euh, sensiblement le, le, le start, hein, avec bien entendu pas les, les, les avantages qu'on qu avait. Des petites boîtes Comment ça se présente Il y, y, comment... y aura également, bien sûr, pour les, pour les fans euh, de la première saison, la possibilité d'acheter un bundle voilà. des, euh, des trois nouvelles extensions, par ouais. exemple. Mmh, mmh. alors le, le bundle des trois nouvelles extensions, encore une fois, ça va être un tarif très avantageux, hein, qu'on ne retrouvera pas en boutique, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même les frais de port cela dit, même avec les frais de port, ça reste avantageux. Encore une fois, parce que c'est sur Kickstarter que c'est le principe, les gens ils achètent... Alors là, ça ne sera pas un an à l'avance. J'espère que ce sera entre 6 et 9 mois à l'avance. On va, voilà. parler, on va parler. <rire> on en parler. Mais le bundle des 3, ça va être 50, 50, dollars. 50 dollars. 50 dollars pour avoir les, les boîtes de 3... de 3 extensions, donc de 9 champions. Est-ce que va bah, de nouveau avoir un partenariat avec... Euh gamme 13, qui avait fait une, une petite, Alors euh... ça, je ne, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est prévu. Euh, neuf nouveaux, nouveaux personnages. Je vous arrête. Euh, moi, je ne sais pas de quoi on parle. Il ah, bon. y a peut-être des gens Alors qui je regardent peut-être qui ne savent pas de, pas de quoi si, on parle. Euh, je pense que oui, parce que le, les boîtes, les nouvelles boîtes, elles vont être comme celles de euh, euh, comme celles de Force of Nature. Alors là, on a sorti les figurines, donc elles n'y sont plus. Mais voilà, vous Cha aurez chaque une boîte, une une boîte, boîte, boîte avec un thermoformage thermo voilà, thermo thermo ah, okay. qui mmh. contiendra euh, donc, les trois figurines qui seront, qui seront mmh. euh, rangées mmh. là. Donc mmh. euh, si je prends par exemple là, je, je... Pas, hein. voilà, je pense qu'elle doit, doit tenir là-dedans. D'accord, ok. Voilà, euh, les trois figurines seront, euh, seront comme ça. Là, vous aurez un paquet de cartes. Euh, avec euh, la version française et un autre avec la version anglaise. Chaque fois, il y aura deux langues. Euh, ouais, oui, bien Je bien pense qu'on va faire aussi italien-espagnol. Ouais. Voilà. Et l'allemand, ce sera fait par un distributeur allemand euh, qui a l'exclusivité et qui proposera une version allemande du jeu. Donc, le jeu va sortir voilà. également en cinq langues, ce qui est une nouveauté également de... Euh, et qui permet d'élargir la communauté, ce qui est une nouveauté de ce Kickstarter. Parce qu'avant, ouais. il n'y avait que français et anglais. Mm -hmm. Mais il avait aussi la, la valise avec les, la mousse. Oui, la mousse, okay. la, la, le, le sac Felder. Voilà. Donc, euh, alors <rire> ça, c'est ah oui, ça c'est. Alors je je je pense pas que ce sera proposé pendant le Kickstarter. C'est plutôt quelque chose qu'on proposera pendant le le pledge manager. Mais Effectivement, euh, alors je, je dois dire que je m'en sers. Hein, euh, bon, je j'aime bien <rire> cette grosse <rire> boîte, mais c'est vrai que euh, la, dans la boîte Felder tout tient, hein, euh, tout le premier ah. Kickstarter. Voilà, tout tient, voilà. mais tout le premier. Ouais. Pas mal de gens qui se posent la question. Oui, mais qu'est-ce que je vais faire 9, du reste Voilà, les neuf nouveaux. Les neuf nouveaux, bah peut-être une autre boîte Felder hein, <rire> à voir. Hein, c'est <rire> ça, à voir s'il faut pas faire une. Une mousse spéciale qui remplacera la mousse qui contient les trois les trois statues. Pour pouvoir intégrer un maximum. voilà pour pouvoir intégrer euh, ben bah oui ben bah, là il y a une... tout tient dans mais vraiment serré mais tout le matériel mmh. tient dans la dans la dans la, je, la petite boîte Felder. Ah. Euh, et euh, et s'il si y a une nouvelle boîte Felder, il faudrait peut-être qu'on qu'on euh, une mousse différente pour pouvoir continuer à accueillir les nouveaux euh, les nouveaux champions qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se disent, hey, je l'ai acheté, mais avec les nouveaux, eh ben, elles ne me sert plus à rien, limite, et donc il faut... Euh... Alors, il y a autre chose aussi dont on nous parle, je ne sais pas si on le fera, parce que tout n'est pas forcément décidé, mmh. on y réfléchit, mmh. mais c'est à voir s'il y a vraiment une vraie demande là-dessus, ça serait de proposer euh, des inserts qui permettraient de ranger dans cette grosse boîte finalement tout. Mmh. Voilà, pourquoi pas, ouais. c'est aussi quelque chose d'envisageable, ouais. euh, bon bon à ce moment-là cette grosse boîte qui est critiquée au départ euh, parce que bah, elle devient euh, euh, avec plein de rangements pour pour, pour les, les jetons euh, euh, à voir hein, euh, parce que c'est déjà le cas, elle contient le, le, le all-in mais pas force of nature si du coup on, on, fait, un, on fait un rangement qu'on peut vendre pendant le pledge manager qui permet de contenir euh, ce qu'il y avait déjà là, plus ça, plus les trois nouvelles boîtes. Peut-être que c'est quelque chose d'intéressant. On y réfléchit. Ouais. C'est pas encore euh, totalement décidé. Moi, voilà, quelque ah, chose qui m'a fait... <rire> enfin, je vais utiliser un terme un peu fort, mais bon dire. C'est la sortie possible des neuf, euh, des neuf nouveaux persos enfin, du round. que Quand tu as dit que ça allait sortir cette année, je me suis dit, euh, est-ce qu'il va... Il prend pas un peu de risque euh, parce que ça serait pas mieux de dire euh, comme un peu tous les KS dans un an. Ah oui d'accord. Voilà. Que la livraison ont... la ça livraison arrive. avant la fin de l'année c'est ça. Ouais. Ah oui d'accord. Tu avais okay. commencé à nous répondre deux ans. C'est pas un jeu concret c'est un jeu qu'on a déjà. Ouais, tu nous a montré une figurine en plastique en disant vient déjà. C'est -ce vrai que c'est que... pas trop ambitieux avec la bah, situation. C'est vrai que notre passé ne plaide pas pour nous puisque on a été euh, presque systématiquement en retard, euh, quelles que soient les raisons, on l'a été. Mm -hmm. euh, même si les derniers, la Enchanters, il n'y a pas eu beaucoup de retard euh, et que voilà et que on, on s'améliore aussi là-dedans. Non mais justement, ça s'améliore, mais est-ce que c'est pas aller trop vite de, de dire au lieu de dire on dit un an et on tient nous un an voire même un peu avant c'est un peu la surprise oui. que de dire avant la fin d'année en sachant qu'il y a quand même pas mal de produits qui sont pas encore arrivés enfin, quand tu vois Darkest Dungeon c'est pas un petit ah non, enfin, non c'est une campagne <rire> c'est euh, un gros truc oui euh, alors tu besoin de te challenger sur ce sujet-là bah, De te mettre la pression en fait, sur je, ce sujet-là je, je, je, je, je comprends la, ouais, je comprends la question. Quoi, pour, pour, pour le coup, on se dit, euh, bah, tant mieux s'il si nous fait une belle promesse, mais est-ce que ce serait pas plus raisonnable euh, de se dire « bon bah écoutez, on, on va se laisser un peu... <rire> » de... <rire> en fait, le, le truc où je me disais « je suis raisonnable », c'est de dire « bah voilà, on, on l'annonce pour la fin de l'année, et on essaie de livrer avant ». Voilà, ce serait... Ce serait, ce serait, ce serait encore <rire> mieux, mais... <rire> mais <semaine>. bon prochaine <rire> Voilà, euh, je, je comprends, la, la remarque a du sens maintenant. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que plus on se donne de temps, Ouais. finalement c'est ce qu'au ce plus... de parler des challenges oui, on s'endort Eh bien oui regardez il y a des exemples d'autres personnes qui avaient annoncé un an et demi de livraison et qui derrière ont six mois de retard mm. et voilà c'est à dire mm. qu'il il faut quand même euh, une forme d'urgence euh, pour, euh, pour produire mm. ça euh, n'importe quel artiste vous le dira oui. euh, c'est pas plus on rallonge de temps plus on fait les choses bien et sereinement et euh, ça ne marche pas comme ça en fait mm. Alors ça, c'est vraiment un avis totalement personnel non, que mais je vous donnez. C'est très important d'en parler. Il voilà. euh, y a besoin, il euh, y a toujours une besoin d'une notion d'urgence pour, pour faire les choses. Ça ne veut pas dire qu'on tient les délais. Malheureusement, on est, on est là pour. Euh, on a donné la preuve vivante. On a souvent été en retard. Mais je pense que ça aurait été pire si on avait euh, dit bon, bah, ok, on arrête, on arrête les conneries, on annonce 18 mois de. Mmh, mmh. Et derrière. Qu'est-ce que ça donne Vous imaginez si après, ah, 18, en annonçant 18 mois, oui. et vous avez six, même 6 mois de retard, ce qui, par rapport à un an, euh, on va dire 6 mois, euh, ça paraît très presque, mais s'il y a eu les gens attendus 18 mois euh, et qu'il y a 6 euh, mois de retard, alors, dans un monde idéal, les personnes annoncent une date et s'y tiennent strictement. Voilà, c'est vrai que c'est le défi, c'est ce qu'on n'est pas encore euh, arrivé à faire et qu'on espère euh, euh, arriver à faire à un moment, puisqu'il y a quand même une évolution. On n'est mm -hmm, pas, mm -hmm. pas les mêmes qu'il y a euh, un an, deux ans, trois ans. Il mm -hmm. euh, y a quand même des, des choses qui se. Déjà, on a livré, on a livré pas mal de jeux. Hein, ah, euh, ouais. ouais. euh, c'est pour ça que je disais, c'était un peu le, le dernier point noir. Oui, la livraison. Mais moi, je me disais, à la rigueur, je préfère qu'on me dise un an et demi. Et qu'on s'y tienne. Qu'un an et qu'on n'y arrive pas. Oui, oui. C'est vrai. vrai. Et, euh... Là, regarde, en ce moment, Steam Watchers est en, en impression. Et il va arriver pratiquement dans les dates bah, bah, qu'on avait. Bah, bah. Euh, voilà. Donc, il y a du progrès. Euh, je pense que si on regarde les dernières livraisons... Il y a du progrès, on est moins en retard qu'avant, voilà. mais c'est vrai qu'il euh, y a du progrès encore à faire. Voilà. Avant d'aborder les, les, les nouveautés et, et les nouveaux personnages, on en termine avec la partie logistique et, euh, et un peu pompeuse, mais qui sont des questions intéressantes quand même, je pense, pour la communauté et les, et les professionnels des magasins. Euh, là, il y a eu une multiplication euh, des coûts de conteneurs qui est assez conséquente. Ouais. On, parle, on a parlé de x3, on en, est, on en serait peut-être à x10 maintenant au niveau du prix des conteneurs, c'est assez hallucinant. Euh, on se retrouve avec du coup euh, énormément de mutualisation de conteneurs, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se dire « mon conteneur est là, il arrivera ». Non, parce que dedans il n'y a pas que du mythic game, il y a plein d'autres choses dedans et que ça peut partir dans tous les sens. On est dans une situation qui depuis le 31 décembre est quand même assez euh, déplaisante pour, pour le, les jeux, c'est le Brexit. L'impact du Brexit, euh, les tarifs douaniers qui explosent, les délais de traitement de douane justement de ces conteneurs qui pour la plupart arrivent sur l'Allemagne, euh, qui qui, qui, qui déborde un peu. Est-ce que vous vous avez ressenti la chose Est-ce que vous avez euh, travaillé sur ce sujet pour l'anticiper Tu parlais euh, de Steam qui est actuellement en cours d'impression. Euh, comment euh, alors Bon, je ne cherche pas un nou une nouvelle excuse pour dire on va être en retard, mais ce que je voudrais savoir, c'est comment vous, vous avez appréhendé cette situation et comment vous la pilotez indépendamment de la situation Covid, qui de toute façon échappe à tout le monde. Mais le Brexit, maintenant, c'est un état de fait qui est définitif. Euh, L'augmentation des prix des conteneurs, j'imagine pas qu'un matin, il y en a un qui va se dire oh, on est trop méchant, on va baisser le prix. Comment vous allez maintenant composer avec cette nouvelle situation internationale c'est vrai que c'est tout à fait vrai qu'elle nous a impacté et euh, on y a été confronté pour euh, Solomon Kane en mm -hmm. particulier. Alors pas que, hein, mais en particulier pour Solomon Kane dont la livraison est, est, est, se fait en ce moment. Mm -hmm. hein, les mm -hmm. gens ont reçu leur email, <rire> donc ils, vont, ils vont recevoir Solomon Kane. Donc... Qu'est-ce que c'est beau <rire> Ah là, ah oui. Ah, je pense que voilà. Je je ah, je, je, vais, je vais voir un peu comment c'est c'est reçu, mais pour l'instant on a des, des reviewers indépendant, hein, mmh. mais vraiment, euh, mmh. ils ont, on en a trois qui, euh, qui ont vraiment, vraiment aimé le jeu. Donc, est très différents les uns des autres. Donc ça, c'est, c'est signe. Je croise les doigts, j'attends de voir comment les joueurs maintenant vont, vont recevoir le jeu. Mais pour Solomon Kane, euh, on était déjà en retard. On avait, euh, on s'est, on s'est retrouvé avec ce, ce problème des, d'impossibilité de, mmh. de, de ouais, ouais. et donc, euh, on a dû payer beaucoup plus pour vous dire. Je crois que je crois que c'est 75 000 euros qu'on a dû payer supplémentaire pour pouvoir euh, livrer, juste en plus de, de tout ce qu'on paye, hein, ouais, du, de ouais. surcoût pour pouvoir livrer euh, la, la vague. Donc, inutile de vous dire que Solomon Kane n'est pas rentable pour nous, pour l'instant. Mais fou. Voilà. <rire> mais c'est un, un jeu qui a peut-être le potentiel de le devenir. Euh, s'il est bien reçu et si on fait une nouvelle euh, une, une nouvelle livraison. Mm -hmm. Et voilà, donc on a on s'est dit bah on prend voilà on, on prend pas le risque, on n'attend pas, euh, on a on a on a payé ce qu'il fallait et on l'a on l'a livré. Maintenant c'est vrai que euh, aujourd'hui il euh, y a une mutualisation qui se fait et donc euh, on est on en profite nous, nous aussi. Ouais. Très souvent d'ailleurs euh, malheureusement pour pour certains c'est euh, c'est pas euh, euh, tout le monde n'est pas logé à la même, euh, mmh. à, à la même mmh. enseigne. Et ils vont favoriser les gros, les gros produits avec des grosses commandes et même les, les, les gros groupements de gros éditeurs plutôt que les petits. Donc le, le retard ne sera pas le même pour tout le monde. D'accord. Voilà. Et donc pour l'instant, euh, nous sommes plutôt, euh, on va dire, favorisés. Voilà, Très bien. Euh, donc il voilà. n'y pas, pas, a pas. C'est pas qu'on n'a pas à s'inquiéter, c'est que vous avez quand même travaillé ce sujet-là. Oui, on a travaillé ce et sujet. Euh... C'est vrai qu'on nous, nous a critiqué, peut-être on nous critique un peu moins. On nous a critiqué sur les, les frais de port qui étaient souvent élevés. Euh, mm -hmm, mm -hmm. Et maintenant, les gens commencent à se rendre compte que. Je crois euh, qu'il y a d'autres éditeurs voilà. qui se sont bien fait <rire> plancher là-dessus. Vous n'êtes pas un... en tête de liste. <rire> voilà. Voilà, donc il y aura une répercussion sur les prix euh, de ces choses-là où vous allez essayer d'absorber. On essaie de euh... le faire le moins possible. Alors comme on passe par Kickstarter, ça nous permet de renier parfois sur sur les marges. Mmh, donc mmh, on mmh. essaie de faire des produits euh, avec euh, un prix le plus euh, le plus euh, juste possible en fait. Mmh, voilà, mmh. que ce soit dans le l'offre globale et dans les frais de port. Et les frais de port, c'est vrai, ils ne sont pas sont pas bas chez nous, ouais, mais euh, bon, euh, Plus que ça, par ouais, toi, toi, toi qui as l'habitude, euh... euh... non, je sais pas, ah, c'est cohérent. D'accord, on aborde des personnages, on aborde des ah, nouveautés, on, on lâche <rire> la bête, c'est vrai. Parce que pour l'instant, on a parlé technique, ouais, ouais, moi, on même, très hein, technique, techniques. on n'a même pas, mais, mais on va en... Mais euh, mais c'est normal, hein, les important. questions que les gens se posent, il faut, il faut, répondre. alors. C'est quoi les nouveautés C'est quoi les nouveaux persos Bon, j'imagine que tu en as déjà parlé pas mal dans les, euh, dans, dans, dans les lives que tu fais. Euh, pas tant que les ça, nouveaux... j'ai un petit peu... Vos mécanismes, euh, voilà. Alors, nous avons donc neuf nouveaux personnages qui mm -hmm. sont regroupés en thèmes. C'est-à-dire que, euh, bah, voilà, vous avez le nom de la boîte, Force of Nature, bah, on imagine que ce sont des personnages qui sont orientés euh, vers mm -hmm. la nature. Hein, mm -hmm. Euh... Les deux autres qui existaient, c'était Art of War, donc on imagine mmh. euh, des personnages qui sont euh, très stratèges. Euh, on avait un autre, c'était Circle of Blood, donc eux, ils jouent en effet sur euh, le, le fait d'être mal en point, d'être « bloodied en mmh. anglais, euh, sur euh, ces Rats, ces Corvarches et ces Marius. Qui sont... Donc il y a toujours une thématique qui regroupe les trois, les trois champions. Et c'est le cas pour les neuf autres que euh, nous, nous, nous créons, en fait, les trois extensions de Troyes. Il y en a une euh, qui s'appelle euh, Hot Trick. Hot Trick, ça veut dire un peu euh, les tours de passe-passe, d'accord ouais. Et euh, dans ces personnages-là, euh, ben, vous avez Jacques Lebeau, qui est, hein, qui est euh, une sorte de mousquetaire très... Euh, oui, euh, <rire> très... Euh, Flamboyant, euh, qui a, qui a des, des tours, des bottes secrètes un petit peu, hein, euh, qui, euh... Qui, a, qui a deux réactions. Qui a deux réactions. Ouais. Ça c'est. Vous avez Nikit. Alors, on, on croit au départ que c'est un personnage, mais oui, si on regarde bien, en fait, ce sont trois, trois gobelins. Qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui porte un, un espèce de costume. Un, oui. un, un costume. Mm -hmm. Et le chiffre 3 est très important pour eux. Donc, ils jouent sur, euh, voilà. Une, sur une trilogie. Sur une, une trilogie, trilogie. Même quand ils augmentent, euh, quand ils passent euh, en level up, ils gagnent 3 points de vie. Ils jouent beaucoup sur les 3 essences. Euh, voilà. Tout... Le chiffre 3 est très présent. Mm -hmm. Et puis là, on l'a pas parce qu'elle est en cours de, de peinture, mais on a Lily. Lily qui est une euh, alpheline euh, et qui est une sorte de voleuse un peu, avec un look un peu steampunk euh, très jolie euh, la fille alors, jolie. et ah, bah. qui est très rapide, petite difficile à toucher qui elle aussi a deux réactions mmh. donc c'est un petit peu le thème de, de, de cela et euh, qui complète cette boîte euh, de la hot trick ensuite on a euh, alors j'en ai je pense je euh, pense on a la Mental Might. Donc, ce sont des personnages qui sont plutôt... Euh... Voilà. On a la logique. Mental Might, qui sont ces trois-là, qui ont plutôt des pouvoirs sur l'esprit... Euh, euh, la puissance mentale, en fait, hein, Mental Might. Donc là, vous avez Isabella. Isabella, qui est une voyante, euh, qui, euh, euh, qui a vraiment des pouvoirs psychiques très très forts, et qui peut se téléporter où elle veut euh, avec une de ses attaques. Euh, qui euh, qui est un personnage très contrôle en fait. Contrôle Vous avez de dé, euh, du ouais. deck et de ta main pour oui. pouvoir, euh, ouais. pouvoir avoir. Exactement, c'est de... ça. D'accord. Vous avez Xin Shen qui est une, une, une, une combattante d'arts martiaux avec un, un très fort contrôle euh, à distance. Donc, pareil, elle peut, euh, par télékinésie, déplacer des personnages. Euh, elle a beaucoup d'attaques à distance. Euh, pour la résumer, hein, euh, après. Euh, Excuse-moi de te couper, mais elle, justement, quand j'ai vu ses codes, elle m'a fait un peu peur parce qu'elle avait zéro d'armes à 6 points de vie. Alors, on l'a fait évoluer. Elle a un point d'armure maintenant, et je crois que c'est cinq points de vie. Voilà. voilà. Mais bon, vu qu'elle est à distance, en fait, elle va être un peu fond de courant. C'est ça, c'est ça, exactement. Ensuite, vous avez Alchemy, qui est l'espèce de génie, et qui, lui, est un personnage très particulier aussi, parce que il a la capacité de euh, régénérer une essence. Donc il a une carte, il va faire une, un effet, et on régénère une essence. Alors évidemment, comme on vient de jouer sa carte qui n'est pas forcément une carte à vraiment à... C'est une carte qui accorde un souhait à l'adversaire, donc par exemple, il lui fait piocher une carte, ou euh, il, euh, il soigne un de ses, de, de, de ses ennemis, mais en échange, on régénère euh, une essence. Et donc ça permet de, par exemple, si on a besoin de jouer deux cartes rouges, Mmh. on peut le faire grâce à lui ah ouais. ça peut être intéressant ah ouais, c'est ouais. subtil je l'ai dit hein, c'est mmh. subtil par rapport au premier euh... c'est vraiment les trois persos un peu plus voilà, voilà de c'est ça pro, là. et la troisième équipe c'est Radiant Authority donc c'est une équipe euh, avec un fort leadership euh, un grand charisme ouais. donc là on n'en voit que deux il y en a un troisième donc on a King Alistair. Je, je vais devoir aller me promener par là-bas. Dès qu'elle sera peinte, on pourra la montrer. Donc, c'est euh, King Alistair. C'est une des dernières qui reste. King Alistair, c'est un roi et c'est le père de Deryn. Et ah, ils ne s'entendent pas du tout. Faire. En fait, Deryn, c'est une sorte de rebelle. Euh, lui, c'est une sorte de tyran qui inspire la peur, d'ailleurs. Euh, alors, c'est vraiment un personnage extrêmement bourrin. Euh, c'est le seul personnage à avoir deux chiffres dans euh, en nombre de points de vie. Donc, il, il, ah oui. il monte à dix points de vie. Euh, au départ, il est à 9 points de vie, zéro d'armure. Il monte à dix points de vie, un d'armure. Donc, autant vous dire qu'il encaisse le, le bonhomme. Ah. Euh, mais c'est un tyran. Il, il, il inspire la peur. Et puis, il peut aussi... Euh, inspirer les gens, donc pour, pour qu'ils le suivent en fait, euh, voilà il a une attaque très bourrin aussi euh, où il attaque tout le monde autour de lui, euh, euh, il va faire de, de, 3 de dégâts plus des bonus en fonction du nombre de cibles, bref euh, on parlait de Corvarch euh, bah, en voilà un, un autre qui, euh, qui, qui pourra peut-être hein. euh, voilà, peut rivaliser euh, on a elle qui est qualisée qui est un personnage euh, de la même race que Hackett, hein, mm -hmm. voilà, qui était là voilà. qui euh... oh. voilà. qui est euh, un personnage qui soigne et c'est vrai qu'on peut avoir besoin d'un profil comme ça mm. euh, Aketh l'était déjà un petit peu elle l'est encore plus voilà. ah oui, donc, euh, et enfin on a un, un personnage qu'on n'a pas encore montré qui est sœur Tentaclotte Tentaclott, qui est une sorte de Paladin en armure avec des tentacules, une sorte de paladin de la folie et du mal, un petit mmh, peu. Me plaît. Euh, et alors, je peux vous dire que a des attaques euh, incroyables parce qu'il peut attaquer avec huit tentacules, donc euh, c'est euh, c'est c'est énorme. Il euh, il fait des attaques à distance, il est il est euh, il est résistant et il est. Euh, c'est aussi un bourrin <rire> Voilà, donc voilà les, les, trois, les, trois, les, les, les trois boîtes qu'on qu propose, et un petit peu… Euh, un petit peu euh... Donc elles sont très identifiées au niveau des mécanismes Oui. Euh, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'ils ne vont pas tuer le jeu Est-ce qu'ils ne vont pas tuer des personnages euh, J'imagine qu que vous pas trop trop forts et très pas... attention à l'équilibrage, mais en même temps, J'essaie d'équilibrer mon jeu, mais en même temps, je suis obligé d'offrir de nouvelles opportunités. Euh, vous avez été vigilant, mais est -ce en même temps, vous avez pris parti de vous faire plaisir et de jouer sur l'expérience que vous aviez du jeu, parce que j'imagine que vous mettez énormément d'émotions et d'affectifs en fait, dans, dans, dans ce genre de figurines et vous vous dites « de quoi j'ai envie, moi ?» et vous sortez aussi des figurines comme ça. Euh, c'était quoi le risque Le risque c'était de déséquilibrer, le risque c'était de ne pas satisfaire en n'étant pas assez original. Il y, a, il y a un équilibre à trouver là qui est C'est un équilibre qui n'est pas facile parce que dans tous les types de jeux un petit peu compétitifs comme ça, il y a toujours la tentation avec les extensions de proposer quelque chose de plus puissant et donc de ne pas ouais. arrêter de… Et pour de que monter. les gens s'intéressent ouais, ouais, ouais. aux nouvelles extensions, qu'ils prennent les nouvelles extensions et de faire de la surenchère. On a essayé d'éviter cela. Euh... C'est pas facile parce que si vous faites quelque chose, si vous faites des personnages qui sont moins euh bof, bof ouais, ben les gens tu disent tu oh rêves. Ouais, euh, les gens pas, sont, sont très, donc ils, ils critiquent, mais en même temps, ils veulent pas forcément que euh, <rire> euh, ils veulent être excités par la nouveauté. Donc on a essayé de jouer plus sur euh, vraiment euh, euh, certains aspects euh, de compléter les mécaniques qui avaient été existées plutôt que de d'augmenter la, la, la, la puissance. Après. On va voir aussi avec les retours de, de ces tests, avec les retours BGA, les tests... Les... Je pas parlé des tournois, mais on va faire aussi des tournois... On va en, en parler, physique. Non, on, parle non, on a voilà. des questions... Plus mais plus. Euh, avec ces retours-là, on va voir. S'il si y a des personnages qui, euh, qui sont pétés, qui sont euh, opés euh, mm -hmm. on, on, le, on pourra le corriger. Et à, à l'inverse, si des personnages sont vraiment jamais joués, euh, on, on essaiera de voir si on peut pas les, les améliorer. Il y a, y a un, un mode de jeu que j'aime beaucoup, moi qui est euh, le draft aléatoire. Enfin, aléatoire. Non, le, la, la constitution d'une poule aléatoire de héros. Moi, j'aime jouer de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on prend les 24 cartes de héros, on les mélange, les 24, hein, on les mélange, on, on va jouer, je joue avec toi, Pierrot. Euh, je prends 24 cartes, j'en prends 6 au hasard parmi ces 24, je les retourne, et on dit, voilà, le draft il va se faire sur ces 6-là. Mm -hmm. Eh bien, c'est une façon de jouer qui va euh, pousser à euh, tenter des combinaisons, mm -hmm. euh, de jouer des personnages qu'on joue pas forcément euh, et qui, euh, qui quelque part rééquilibre un peu les choses. Mm -hmm. Quand on joue tout le temps les cinq mêmes personnages qu'on mm -hmm. connaît parfaitement, il mm -hmm. euh, y a un côté stéréotype qui, mm -hmm. euh, qui s'inscrit et, et même euh, euh, on sort pas de son de non, son, de, son périmètre de, de de et donc on risque euh, bah, surtout quand on commence à ce jeu de se faire complètement euh, oui. éclater par, par le oui, joueur. Non, enfin. Quand on joue de cette façon-là, il y a le besoin de forcément s'adapter, de connaître les personnages. Il y a le côté draft qui fait que bah, voilà, le deuxième joueur va drafter en premier, donc ensuite on joue, on draft, on est obligé de jouer ces six personnages-là et ça va être euh, une combinaison de six personnages. Oui qui n'existe pas. Donc moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et je, vraiment je conseille beaucoup aux gens de faire ça, c'est-à-dire… Ça euh... permet d'appréhender les mécanismes de figurines qu'on n'aurait pas nécessairement joué par affinité ou, ou ces choses-là et puis en plus, ça permet euh, d'avoir un renouveau de jeu qui voilà. est permanent puisque c'est sait pas ce qu'on va tirer. et on ça. a vraiment la sensation de ne pas avoir la même partie avant que… Ça Exactement. Soit... Exactement. Après tout est possible. Il y a des gens aussi qui aiment bien dire, bah, moi j'ai envie de jouer ces oui, trois-là. Oui, oui. Ça marche très oui, bien et il faut le bien. faire, bien à à sûr. Voilà. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est de dire, bah, on ne on, on sait pas ce qu'on va jouer euh, au, dé euh, au, début de au début de la partie. Et plus on a de personnages différents, plus les probabilités euh, d'avoir des compositions complètement bizarres augmentent. Et moi, ça, moi j'aime bien ça. Mmh. Donc, euh, je me dis, bah tiens, ça permet de découvrir des personnages euh, et de renouveler le, le, les parties. Je vois que donc là un nouveau perso qui fait partie de la même race que mm -hmm. Est-ce que là aussi il y a une, une idée de d'essayer de créer des teams de la même race, de, de la même famille, des choses comme ça là. Pour le lore. En tout le, cas, on, on le développe fluff. le lore, euh, on y apporte un soin vraiment euh, tout particulier. Dis nous nous va y avoir un jeu de rôle <rire> <rire> Mais Vous savez bien que non. <rire> ok, alors, ok, il y en a. Un... <rire> Mais c'est vrai que euh, le jeu n'a pas besoin quelque part du lore hein, puisque on pourrait... Mais oui. nous, c'est quelque chose euh, qui Ça, nous tient à sens, cœur. Ça voilà. à ce oui, personnage. Que ce soit pas juste un simple bac à sable. Où on peut... Et d'ailleurs, bah, sur euh, sur le groupe Facebook qui a été créé, je sais pas si vous l'avez vu, il y a un groupe qui s'appelle Super Fantasy Brawl Round 2. On y est. Eh bien, on parle du background aussi. Mmh. On donne du background sur les personnages. On se contente pas de parler euh, que de leur capacité... Euh, spécial, On essaye de, de, de développer cet univers. On a beaucoup de gens qui sont très attachés parmi les gens qui travaillent avec nous. Euh, pour vous dire, on a même euh, un ancien de l'équipe anglaise dont on avait dû se séparer euh, oui. à une époque où, où c'était difficile oui, pour il y avait nous. avait refonte, on avait, on avait oui. refonte. Et bien, il continue à travailler pour nous en externe aujourd'hui. Euh, et, euh, et ça assure une certaine cohérence à tout ça. D'accord. Est-ce que donc, là, il a une idée d'essayer de faire des... Voilà, une team de trois de la même race, où ils vont pouvoir comboter par exemple, pour ces deux personnages <rire> où Rien à voir, c'est juste ben que mais beau. Pourquoi pas, même... avec le temps peut-être, hein, parce qu'il commence à y avoir pas mal de races et de personnages différents, mais oui, bien sûr. Tu avais euh, l'air de dire que ces deux-là, c'était des healers, ils donnaient peut-être pas trop intérêt à les, à les mélanger, donner de la vie, c'est bien, mais il faut avoir une complémentarité en disant « je vais donner de la vie, je vais être bourrin, oui, je vais être ça. Ah, oui, ah, Oui. Exactement. Euh, mais bon, tout est possible, hein, tout est possible. Euh, alors, je sais pas ce que les, les développeurs ont en tête. Je sais qu'il y a d'autres personnages auxquels ils sont en train de réfléchir et qui vont, euh, qui vont, euh, qui, vont euh, qui vont compléter tout ça. Par exemple, allez, je sais pas. On a, on a <rire> mentionné Attention, par je exemple, Je crois qu'il est en train de te cuisiner. <rire> <rire> on, a, on a mentionné la compagnie des cinq. On a déjà Lily euh, qui en fait partie et elle parle. Euh, euh, bah, D'un autre personnage qui est euh, un, une guerrière aussi. Euh, on, a, on parle de derine et de son père King Alistair. Euh, euh, Goldar est euh, lié ouais. à, à, à Jacques également, parce que. Alors, je vous donne la petite histoire de, de, de Jacques Lebeau, mais euh, au départ, euh, Jacques Lebeau a un frère. D'accord Ils s'entendent très très bien et. Euh, et il parcourt les mers à la recherche du pirate le plus recherché, donc ils veulent éliminer qui est Goldar. Quand il le trouve, Jacques Lebeau, qui a toujours été en fait jaloux de son frère, le, passe, le fait passer par-dessus bord et se rallie à la cause de Goldar. Et il devient son, son, son, son, tout le contraire, en fait, tout son bras droit. Mais ce personnage, le frère, le vrai noble, lui, qui a été passé par-dessus bord, il n'est peut-être pas mort. <rire> donc on verra peut-être oui, ce qui se passera sur la mesure, vous voyez le... voilà. euh, seul cas c'est l'ennemi juré de la race de mm -hmm. euh, euh, de Hacette et de Calise oui. voilà. ouais, ouais. et oui c'est vraiment les, les, lui euh, Kilgore euh, euh, il, il, il, il, euh, il utilisait Rat euh, pendant son règne c'était une sorte d'assassin euh, secret qui, qui, qui, qui creuse des tunnels et qui apparaît derrière les gens. Donc il, il, il est très, li, très lié. Il euh, y a des, des liens, évidemment. Euh, Tzu Chao est forcément euh, lié oui, à Xin oui, Il oui, oui, oui, oui. y a des liens qui se créent euh, avec euh, tous ces personnages et euh, une sorte, petit à petit, les gens vont s'en rendre compte au fur et à mesure qu'on sort des, des champions ils vont pouvoir recoller les pièces du puzzle. Oui. Non, et ça vous laisse des possibilités pour matcher des persos les uns avec les autres ou avec des histoires d'accord exactement on va passer sur la partie jeu organisé tournoi euh, euh, on sera intéressé de savoir quel type de récompense vous envisagez on sera intéressé de savoir quel type de jeu vous envisagez de proposer, peut-être canaliser les joueurs sur un format de jeu bien défini pour les tournois. Est-ce que, comme, dans, euh, comme chez certains éditeurs, vous allez créer une cellule qui va piloter ces choses-là, euh, bien entendu en support des magasins, parce que je pense que vous allez vous appuyer beaucoup sur l'animation des magasins, comme le jeu organisé euh, l'exige. Est-ce qu'il y aura euh, des tournois officiels Est -ce que, Comment ça va se passer à l'international, aux États-Unis également euh, voilà. Comment vous appréhendez ce jeu organisé, de ton point de vue Eh bien, ça va être le retour de nos ambassadeurs. On va <rire> beaucoup les, euh, les, les impliquer, donc, <rire> donc nous avons... Euh... Une sorte de responsable, notre responsable des, euh, des ambassadeurs qui s'appelle Michael Monnier, mm -hmm. euh, que les gens connaissent déjà et euh, qui déjà euh, s'occupe de coordonner les, les tournois. Donc pour vous dire, on a déjà un tournoi prévu euh, rien qu'en France qui, euh, qui sera un, un gros tournoi physique aura lieu si la situation le permet, mm -hmm. parce que c'était déjà prévu l'année dernière et ça je l'ai pas dit mais ça a été annulé, hein. euh, mm -hmm. donc c'est le French War Game Day. Mm -hmm. Donc le French War Game Day, euh, s'il se tient, il aura lieu en juin, mm -hmm. euh, il va réunir des, des joueurs de Warhammer 40 000, énormément, mm -hmm. euh, des joueurs de Edge euh, of Sigmar, un petit peu moins. Mm -hmm des joueurs de euh, Star Wars Legends et des joueurs de Super Fantasy Brawl. Donc, ça sera un gros tournoi qui aura lieu euh, à Grenoble. Tout à fait. Euh, dans le palais des sports si la situation le permet donc ça pour nous on s'y prépare comme si ça se faisait et puis si ça ne se fait pas bah ce sera reporté mmh. euh, encore une fois sans mmh. doute d'un an mmh. euh, voilà et donc normalement donc au french for game day il y aura un tournoi qui sera proposé pour oui. euh, pour super fantasy oui un vrai tournoi alors euh, mike euh, michael Monier, justement dont je vous ai parlé m'a envoyé euh, il y a quelques jours, euh, le règlement du tournoi mm -hmm. sur lequel on est en train mm -hmm. de travailler, il mm -hmm. va être encore affiné. Mais euh... alors pour ce qui est de du soutien du jeu organisé, donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons permettre aux boutiques qui s'y intéressent de souscrire à notre programme et d'avoir justement en fonction les fonction des kits, mm -hmm. euh, d'avoir des récompenses mm -hmm. euh, par rapport à, à ces tournois. Alors, on est toujours en train de réfléchir au type de récompenses mm -hmm. qu'on peut, qu peut proposer. On réfléchit à des, euh, par exemple, des, des figurines avec des poses alternatives, vous voyez ou Ah à oui, des, à ce point-là. Des... Ah oui, pourquoi pas euh, on, Bien sûr, il y a, y a ces fameuses boîtes Felder qui, évidemment, euh, peuvent aussi mm -hmm. euh, faire des… On essaie de réfléchir à… à à des choses mais je je ne sais pas encore ce qui sera décidé je vais laisser euh, euh, Mike les ambassadeurs et tout ça très a fait important cher. pour les gens qui font des tournois d'avoir euh, d'avoir des goodies de qualité euh, on, on on va pas dire qu'ils font ça que pour ça mais c'est vrai qu'ils sont très attachés à la à la nature de leur de leur prix des cartes exclusives j'imagine alors <rire> par rapport aux cartes il y a quelque chose que qui aurait pu être fait dans les boutiques mais on s'est dit c'est dommage de ne le réserver que aux boutiques parce que tout le monde va pas enfin aux tournois je veux dire qu'on voulait réserver pour les tournois mais on se dit c'est dommage de faire ça que pour les tournois et que les gens ne les aient pas c'est dur de, de de vouloir systématiquement être dans la démocratisation quand même bah, mais, oui. tu ne oui. vas pas y arriver non bah, mais, mais je, je sais. sais que tu veux contenter systématiquement tout le, monde. le maximum de personnes mais il y a sûr. un moment il faut Alors, être dans la récompense je pense que des, des choses oui, comme il les les, des, des figurines. Bah, oui, bon. une les figurines C'est pas une sorte alternative, je veux dire, à, à pose alternative, c'est pas gênant qu'on ne les ait pas. Mais par exemple, quelque chose qui nous avait été euh, suggéré, c'est-à-dire de faire, vous euh, voyez, une carte de personnage, vous l'avez sous mmh. sa face, et quand elle est en face expérimentée, il mmh, mmh, mmh. y a des petits changements sur les yeux, il mmh, mmh, mmh, y, mmh. y, y a un petit texte sur la ça. carte, mais c'est pas si évident au premier regard de le voir. Mmh. Donc ce qu'on nous a dit, bah, proposer ouais. une, une version foil sur eh oui, la partie eh oui, expérimentée. Ce que dire, ouais. Voilà. Ouais. Mais si on fait ça que pour les, les gens qui vont au tournoi, bah, vous allez avoir beaucoup de gens frustrés quand même. Euh, voilà. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va le proposer pendant le Kickstarter. C'est-à-dire que dans le Kickstarter, alors là je vous, je vous le dis, le KS vois. qui va se lancer là, ouais. vous allez faire du foil sur les cartes. On va proposer un paquet qui. qui de des 24 champions avec oh. une face comme ça <rire> et l'autre face foil. Voilà, ah, j'explique pour les gens qui savent pas, si ça peut ouais. arriver, les gens ouais. qui savent pas, c'est que foil. S'ils si ont regardé ma super vidéo sur Sanseiya, ils le savent. que connaissez le Sanseiya deck building mm. Toutes les cartes sont foil, c'est ouais. magnifique. magnifique. En fait, c'est un effet brillé hein, un effet brillant. Euh, la de, le, la dorure est vraiment dorée, ah, euh, il y a un effet de lumière. Et, et donc euh... là, uniquement sur la partie des des champions. Ouais, ouais, ouais. Et donc en fait, ces cartes-là on va les offrir pendant le Kickstarter. Donc, oh. si les gens... Euh, alors, on, on offre le paquet de 24 <rire> non, on cartes... Qui ah, oui. On offre le paquet des 24 cartes foil de... des champions, qui remplaceront, s'ils le veulent, celle-là. Oui. Si on achète, je crois, un, un all-in, ou si on achète le pack des trois nouvelles extensions. C'est offert. Mm. Sinon, euh, après le Kickstarter, ou si on veut l'acheter séparément, on peut, et ça sera vendu 15 dollars. Voilà. Donc, euh, c'est une c'est une opération oui, une est offre une qui... qui oui ça fait oui voilà. c'est qui... du 15 dollars qui va s'en en 15 euros ou c'est du 15 dollars qui va s'en en, en ah. 14 euros Ah, je sais pas. Ouais, voilà, ça va, autour <rire> de ça autour va de, tourner autour de, 15, de ça. 15, ouais. 15, 14, oui. oui beaucoup je, de je... Voilà. Gens qui vont les avoir gratuits que... bah, ceux qui prennent les anciens quoi. backers s'ils prennent la, la, la boîte, ils l'auront automatiquement mmh. gratuitement ah, oui. uniquement pendant la, le Kickstarter encore une fois, il faut quand même qu'on on récompense les gens qui, euh, mm -hmm. qui, mm -hmm. qui, euh, qui nous soutiennent et qui prennent, euh, qui prennent des risques et qui payent en avance. Hein. Ouais. Je vais faire une bêtise beau au mois de mars. <rire> <rire> Donc voilà, ça c'était euh, euh, quelque chose qu'on aurait pu aussi faire pendant les, les tournois et c'est ouais. vachement sympa, mais je pense qu'il peut créer un peu de frustration. Je trouve, enfin hein, moi ça c'est mon avis, euh, c'est pour ça qu'il faut avoir des, des idées euh, de récompenses pour les tournois qui soient des trucs un peu prestigieux, mmh. mais qui ne, euh, qui ne gênent pas euh, ceux qui n'ont pas pu les avoir pour une raison ou une autre, mmh. qui ne soient pas euh, quelque chose. Euh, Vous euh... êtes mis d'accord ah, bah, Après, de toute façon, ouais. quelle que soit la, la solution, il va y avoir des gens qui vont être mécontents. Si tu fais des figurines à poser alternative, les gens ils vont se dire pourquoi je peux pas en avoir. Moi, ouais, c'est en termes de gameplay où je trouve qu'il faut pas déséquilibrer. Oui, parce que là, bien, sûr. Des jeux bien sûr. Oui, mais là, si de... tu veux, il n'y a pas qu'un aspect cosmétique. Je trouve qu'il y a un aspect euh, vraiment utile. C'est-à-dire que de voir, de voir tout de suite que la figurine est en level-up, euh, c'est mieux. Ouais, ouais, c'est moins évident actuellement, même s'il y a des, des détails hein, sur, sur les changements, mais c'est moins Moi, évident. Moi, d'ici, je le vois pas, on va dire, ben voilà, faire. alors que si c'est si c'est folle, tu le verras mmh. tout de suite. Mmh. Là, il n'y aura pas de doute. Mmh. Donc je pense que c'est quelque chose d'utile, et donc c'est pour ça que, euh, dans ce genre de cas, euh, je, je préfère que ce soit euh, proposé Donner, euh, au, plus euh, au plus grand nombre. Après, euh, que vous ayez euh, chao euh, dans cette version-là, ou avec une autre pose, ou un autre skin, je sais pas ce qu'on fera... Mmh. Mmh. c'est juste euh, voilà c'est surtout que bon après il y, y a plein d'idées mais le principe on peut faire des skins différents et que ça reste logique parce qu'on mmh. va pas faire tschao avec euh, avec une casquette et euh, ah oui, voilà, voilà. Ouais. Et, et un gant de baseball hein. ça on va pas le faire ça mais dans, dans l'univers je viens de le visualiser <rire> Faire mais, mais par contre euh, dans cet univers les, les mages invoquent des champions mmh. à un moment de leur histoire mais ils peuvent les invoquer à d'autres moments ah. c'est comme ça qu'on peut avoir euh, la même version mmh. ils peuvent l'invoquer quelques secondes avant quelques secondes après. Je le veux en chaton. Voilà. <rire> Mais ils peuvent, le, ils peuvent aussi l'invoquer à d'autres moments de leur histoire. Et ah, donc, oui. ils auront peut-être un accoutrement totalement différent. Ah, Et donc, ça, ça... Voilà, plus vieux, avec, euh, avec une autre arme ou une, un autre type d'armure. Et donc, ça permet de justifier aussi ça, parce que pour nous, c'est important. Le, que, la cohérence euh, de, de, du background. Vous avez déjà réfléchi sur les systèmes de jeu que vous alliez imposer pour les tournois, ou, ou on n'en est pas encore là, ou c'est secret de Lié. On est en cours de, de, de discussion, de réflexion, et donc mm -hmm. j'attendrai de voir un petit peu ce que, ce que, ce que propose euh, bah, notre équipe, hein, et mm -hmm. notamment. Mm -hmm. euh, mais on, on va réimpliquer les, les, euh, les ambassadeurs donc, la, là -dedans. La formule qui serait proposée au French Wargame Day, ça, ça, ça, ça pourrait être ça définitivement. Si, euh, ah, oui, si ça marche, c'est ce qu'on va essayer de faire. Hein. Oui, oui, bien okay. sûr. Donc, ça, je, je, je sais pas quelle sera la version finale qui sera retenue mmh, mais euh, mmh. oui on essaie d'avoir une règle qui soit la même euh, à chaque fois mmh. c'est à dire euh, qui précise euh, euh, ce qu'on a le droit de faire euh, comment comment ça doit se passer comment euh, comment on, le, le temps qu'on a euh, le genre de combien de, de, de, de, de tours ou de est ce qu'on fait des poules est ce que c'est du de, de, de la ronde suisse est ce que c'est de, mmh. de l'élimination directe mmh. euh, qu'est ce qu'on préconise lors des tournois est ce que c'est du draft ce qu'on arrive plutôt avec son équipe. A priori, on arrive avec son équipe de 5 Oui, ça, oui mais... il va y avoir du déclaratif ouais. comme dans tous les jeux où ça. les gens viennent... Ils, ils, ils viennent avec un... leurs cinq figurines, ouais. euh, on va en bannir une et ensuite on va drafter en fonction de l'autre, trois parmi les quatre mmh. qui, mmh. qui mmh. restent. C'est normalement le... Le, le, le French War Game Day n'a pas vocation à être un tournoi, euh, entre guillemets, officiel avec récompense puisqu'il y a un PAF qui est assuré euh, par Evie et par l'équipe. Euh, J'imagine que vous allez vous intégrer euh, dans cette démarche et pour ce tournoi-là, il n'y aura pas euh, ce dont on vient on vient de parler. C'est pour plus tard les récompenses et les exclus. Certainement, on va on va essayer de récompenser quand même les gens qui viennent. Hein. Mmh, mmh, voilà, mmh. ça c'est normal. Mais ça sera ça, ça sera pas forcément euh, représentatif de euh, ce que quelqu'un qui organiserait un tournoi dans dans le cadre de ce qui est prévu recevra, mmh, c mmh, euh, mmh. ce sera de ch des choses différentes euh, euh, voilà. mais oui, euh, euh, de toute façon les gens qui vont participer à nos tournois il faut qu'ils soient récompensés en plus on a des moyens très faci très simples aussi de récompenser les gens, c'est que maintenant qu'on a notre boutique en ligne, mmh, mmh, boutiquegames.net mmh, mmh. on peut très bien offrir du crédit sur voilà, la boutique, ouais, et les bien gens bien. peuvent aller acheter nos jeux euh, euh, des extensions, fait, je crois, on l'a déjà fait oui, bien sûr, mmh. donc ça c'est la solution de facilité tu seras présent oui. Ouais. Ah oui, je serai présent. Ah, bah oui, Oui. je vais être présent. Oui, je vais être présent. Oui, ouais, oui, C'est un, ah, oui, un très bien. bel événement. On, on, on en a se recouvra f... <rire> là-bas. On en a, je pense, terminé sur fan... Super Fantasy Brawl. Ouais. Je propose que, pour la conclusion, on aborde quelques petites questions sur euh, ton actu. Euh, par quoi on commence Jeanne d'Arc On avait une question. Moi, j'ai une question de la, un peu de la communauté qui pensait au futur de Jeanne d'Arc et qui demandait est-ce que c'était pas possible de, de racheter les droits de la de la personne pour pouvoir faire une continuité du jeu est-ce que c'est c'est dans les tuyaux est-ce que vous Alors on ou... on peut pas encore tout à fait communiquer là-dessus on va attendre la livraison du jeu pour annoncer exactement ce que ce que ce qu'on va faire. Euh, on a comme vous savez, nous sommes arrivés à un accord. D'ailleurs, euh, hein? depuis, euh, plus personne ne parle parlé, hein, de hein, tout hein, ça. Avait... Euh, ça a été, ça a été réglé. Euh, mais du coup, on est lié par cet accord. On va hein? faire totalement euh, ce qu'on ce qu veut. Donc, on a pris un accord qui allait disons dans l'intérêt immédiat des backers de recevoir euh, sereinement parce que de toute façon on aurait livré hein, mais on n'avait pas envie qu'il y ait une espèce d'épée de Damoclès que les gens se demandent s'il va y avoir procès machin etc donc on a on a on a opté pour euh, euh, la tranquillité euh, voilà mais ça veut dire qu'on est lié par un par un contrat et qu'on fait pas forcément complètement ce qu'on veut d'accord voilà. Euh, voilà donc c'est un contrat mais c'est pas un contrat d'émancipation je peux pas en dire plus pour l'instant. Okay. Je peux mmh. pas en dire plus. C'est euh, c'est un protocole, on va dire, mmh. Euh, mmh. un protocole d'accord euh, qui a été euh, signé pour pour régler ce problème. Voilà. Et d'ailleurs, il a été réglé. Euh, je sais que les gens se demandent et c'est vrai qu'on on n'a pas fait d'annonce sur ce qui se passera après. Et ça, on, a, on attend la livraison parce que tant que ça n'a pas été livré, pour nous, la promesse n'est pas encore euh, respectée. Donc là, ça va se faire puisque moment où je vous parle euh, Erwan est en train d'entrer euh, Erwan et Juliette sont en train d'entrer les corrections des, euh, des backers oui. sur Teutonic Night et il y en a eu beaucoup Donc euh, voilà. Et, et vendredi ça part chez l'imprimeur cette fois-ci euh, on entre en production Donc à partir de vendredi et derrière il va falloir livrer on espère livrer euh, je pense cet été hein, euh, juin ou juillet, euh, ça, ça devrait être livré. On... Il faut que ça parte, là. Et donc, ça va partir. Donc, quand cette promesse sera respectée, qu'on aura livré les jeux, on pourra parler de la suite, et on le fera. On annoncera exactement euh, la suite. Voilà. C'est vrai que je vous, dis... je vous en dis pas, pas trop, mais euh... il y aura un après, quand même, alors. C'est un peu dans... Il y aura... Vous alors il y aura déjà une livraison d'un jeu euh, qui pour nous euh, aura été fait euh, on aura fait le maximum euh, qu'il y avait à faire pour nous sur ce jeu c'est à dire que euh, ça va permettre aux gens qui avaient mis un peu de côté de réessayer de le rejouer -re -re -re de... de, de, de, de de redécouvrir ouais, de, ce de jeu est, de, susciter, de le ressusciter ouais, euh, ah, l'utiliser à 100 euh, voilà de le réutiliser à 100 donc, euh, et il euh, y aura un nouveau livret de scénarios qui sont vraiment euh, très qui sont différents de ce qui avait été fait jusqu'à présent qui apporte une vraie, un vrai renouveau euh, pour le jeu et ensuite pour la suite euh, pour la suite on annoncera euh, en temps voulu euh, ce qu'on fera on a des idées voilà Indépendamment de, de, de, de, de la problématique juridique comme ça, euh, est-ce que euh, des gros jeux comme ça, hein, c'est vraiment du, du, du méga-game quand même, euh, est-ce que vous avez un attachement particulier à ce genre de jeu Tu nous l'as dit, tu aimes à la fois Super Fantasy Brawl parce que c'est dynamique, c'est frais, ça se joue rapidement, et puis tu aimes bien aussi les jeux qui se posent, euh, qui, qui, qui, durent dans, qui qui sont longs, hein, qui, sont, qui sont dans la durée. Euh, Est-ce que malgré tout, il n'y a pas un, un comment dire un apprentissage à, à faire et une, une remise en question à, à avoir sur sur des gros jeux comme ça qui euh, qui peuvent paralyser parfois le le, le consommateur On sait qu'au niveau du Kickstarter, les gens sont quand même assez compulsifs. Oui, mais hein, oui. Soyons honnêtes. Mais... Est-ce que c'est pas des jeux qui partent directement au grenier? Tu m'en veux pas, Je suis en train de poser non, une question non, non, non. qui ben, est difficile, est... mais, non, non, mais on est sur ouvert, un... et aussitôt, un... et puis, aussitôt ouvert, et... euh... aussitôt, aussitôt euh, se dire, oh, mais mon dieu, qu'est-ce que, Qu que ça, je vais va faire de la tout de de caisse, ça? Caisse, en fait. Et, ouais. euh, et Nous, euh... nous, vraiment. Les lourdeurs de mécanisme, oui, oui, les lourdeurs oui. d'installation, de rangement. On est dans un monde. Euh, je l'ai déjà dit plein de fois. Netflix, hein, je consomme, je, je, je, je. je, je sable. Là, on est sur un jeu. C'est pour, c'est pour des gens qui sont. Alors, <rire> je, je. Euh, je vois celui très bien ce que tu veux autre, dire. Hein. Oui, oui, je vois très bien autre. ce que tu veux dire. Nous, c'est vraiment quelque chose on veut absolument éviter, euh, on veut que nos jeux soient joués, on veut pas qu'ils soient dans des étagères, ah, et on ne veut ah, pas ah. que ce soit juste des beaux objets qu'on est ah, content oui. d'avoir reçus, euh, on s'est fait tout un film, et puis finalement, on n'y joue pas. C'est vraiment, vraiment l'inverse de ce qu'on veut faire. On veut vraiment que les gens jouent à nos jeux, et on fait tout pour cela. C'est pour ça qu'on on anime nos jeux. Vous voyez que euh, cette année, on soutient euh, nos jeux, c'est-à-dire que euh, là... Il faut le voir, c'est ce nouveau Kickstarter. C'est c'est pas un nouveau jeu qui, qui, qui chasse faux. Mm -hmm. On revient dessus. Mm -hmm. euh, on va peut-être également soutenir Solomon Kane s'il est bien reçu. Ça veut dire que euh, voilà, c'est pas on a livré puis on, on oublie, on passe à autre chose. Pareil pour Ragebusters. Euh, si on n'était pas euh, dans, dans, dans un cadre particulier, euh, peut-être qu'on aurait fait exactement la même chose sur sur sur Time of Legends, Arc mmh. Alors pour pour ce jeu-là particulièrement, je dois dire que celui-là ou les autres. Hein, parce que les quand quand j'en parle, je parle aussi de Solomon oui, oui, Kane qui est dans le même cas. Euh... Solomon Kane, franchement, euh, je pas dans le même cas parce c est, c est que. Drôle. Alors moi, j'ai un, un petit, j'ai un petit, j'ai un petit coup de cœur pour Solomon Kane bon, parce, euh, <rire> parce que parce que. À l'usage et en voyant, en faisant des essais, euh, bah justement, le jeu s'installe hyper rapidement, ouais. vraiment. Euh, C'est-à-dire qu'il est, il est plus minimaliste. C'est vrai que c'est une grosse boîte. Il y a beaucoup de matos. On peut se dire euh, ça va être ça va être dingue, mais en mm. fait non, parce qu'on prend qu'une petite partie. Tout est listé mm. euh, sur la première page. Ce que vous devez réunir, les quelques figurines, quelques tuiles, et puis c'est terminé. Mm. C'est mm. bon, ça. Mm. ça. Ça se met assez rapidement. Mais je vois ce que tu veux dire. Et sur Jeanne d'Arc, je pense. Que le jeu n'est pas aussi complexe qu'il n'en a l'air. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un, mmh. euh, euh, un, jeu, un jeu de, de malade. Avec mmh. vraiment... En fait, non, les règles sont simples. Euh, les règles sont, sont vraiment sont, sont beaucoup plus simples que l'idée qu'on s'en fait. En fait ouais. euh, voilà. le... ce, qui ce qui est vrai et qui est indéniable, c'est qu'il y a tellement de matériel. Et il y a tellement de boîtes et de... que l'installation peut prendre beaucoup de temps. Ouais. Euh... Justement, on n'avait pas une, une idée d'une boîte qui de rangement Complètement. Ouais, ouais. La boîte de rangement que... qui est une des solutions apportées à ce... à cette contrainte, cette réflexion qui est revenue très souvent qui est de dire j'aime beaucoup le jeu mais... L'installation, ça prend autant de temps mmh. voire plus que la, la partie elle-même, mmh. et ça dissuade des gens parfois qui mmh. euh, voilà qui qui sont pas prêts à faire à faire ça. Et donc le, le, la, la boîte de rangement, c'est une des solutions parce que justement on, on entend ces choses-là, c'est ce qu'on a proposé pour la réimpression de de, de Jeanne d'Arc. C'est vraiment une boîte de rangement qui permet de ranger non pas les figurines mais tous les autres éléments euh, de manière bien claire et bien précise, ce qui fait qu'on n'a pas à voyager d'une boîte à l'autre pour, pour réunir tout ce qu'il y a à faire et, et avant de commencer à jouer. Et donc, ça réduit de manière très, très, très significative le, le temps de, de, de mise en place. Vous allez dématérialiser euh, Super Fantasy Brawl, on, on, on, on l'a dit en début d'interview. Il y a d'autres licences qui, qui pourraient euh, l'être également. Alors, ou alors, l'objectif, c'est vraiment ça s'y prête et puis on veut on veut ouvrir carrément. les chakras des gens mais les autres jeux on se les réserve quand même bah on a on a donc euh, Super Fantasy Brawl qui était déjà présent sur euh, Tabletopia ouais. et Tabletop Simulator on a Hell qui est également mmh. présent mmh. sur Tabletop mmh. Simulator mmh. et ça a beaucoup beaucoup servi parce que beaucoup de gens ont voulu faire une partie pour voir ce que ça donnait mmh. et ils ont craqué et euh, ils ont acheté le jeu derrière mmh. on le constate actuellement sur le Pledge Manager mmh. de Hell mmh. qui mmh. est toujours ouvert il y a des, des, des nouvelles personnes qui Tests, qui sont convaincus par, par la, le, le test sur tabletop simulator et qui euh, achètent le jeu. Donc euh, on va on va, avoir, on va certainement adapter d'autres jeux qui ah, s'y prêtent ouais. en, en dématérialiser. C'est pas impossible qu'on le fasse pour Enchanter qui mmh, un oui. jeu de cartes qui bah, s'y ouais, prête ouais, ouais, particulièrement super, ouais. bien. Euh, sur Solomon Kane, ce serait, ce serait long parce que ouais, il y, que beaucoup cool, y a ouais. beaucoup beaucoup de cartes, il hein, y a beaucoup beaucoup de matériel. Donc euh, je... Ça m'étonnerait. <rire> Pour Solomon Kane, ça m'étonnerait. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme autre jeu euh... Darkest Dungeon, on a déjà le jeu vidéo. Donc, euh... Alors Darkest Dungeon, on va le faire aussi. Ah, oui, on va bon, le faire bon. aussi parce que on a, euh, Darkest Dungeon, c'est typiquement le jeu où on a dû faire beaucoup de tests avant de, de, ouais. pendant le développement sur... Euh, je crois que c'était sur Tabletopia. Donc on a une version sur Tabletopia et on va la rendre aussi disponible. Alors ce ne sera pas une version qui permet de tout faire, mais euh, de faire une petite campagne euh, et de voir comment le jeu fonctionne donc on va le faire on va le faire aussi sur Tabletopia maintenant sur BGA c'est tout nouveau notre partenariat donc c'est vraiment euh, on l'ouvre avec Super Fantasy Brawl on va voir comment comment ça prend comment ça marche et euh, et, et pourquoi pas euh, adapter d'autres d'autres jeux euh, sur sur ce format c'est vrai qu'on est dans un nouveau monde et qu'aujourd'hui pouvoir tester et jouer en ligne c'est important et, et ça ne remplace pas parce que tu me disais ouais, ouais, c'est une crainte ça ne remplace pas, c'est juste ça complète mmh. et ça permet de jouer plus et donc c'est une bonne chose Tu ouais, vois pour, pour les retours euh... pour conclure il y a eu une annonce de l'avenir <rire> de Mythic Game je suis obligé hein, d'aborder ce sujet tu aurais une autre chose après mais... ah ben, vas-y parce qu'on va, on va garder ça pour la fin moi ouais, c'était au sujet de Destiny j'attends oui. Destiny avec euh, Lucky de Game ah oui c'est vrai euh, donc ça a, ça a été aussi impacté à cause ouais. du problème et j'avais une double question je crois que ça va bientôt arriver quand même alors Je sais pas, j'ai pas trop suivi, ah, mais okay. il me semble que oui, mmh. il me semble que ça arrive que... que... Alors Moi, j'adore ce jeu, hein. je... vraiment, j'adore ce et, jeu. Et c'est quoi la deuxième partie de la question Et la deuxième, est-ce que va bah, avoir d'autres jeux euh, en collaboration avec d'autres sociétés Ou des choses comme ça Alors, des, des collaborations avec d'autres sociétés, certainement. Mmh. C'est certainement parce que, déjà, bah, on a des jeux euh, sous licence, donc euh, on le fait. On aime bien les synergies et les partenariats, on s'entend bien avec euh, pas mal d'éditeurs. Euh, Aujourd'hui, d'ailleurs... Euh, l'ambiance est plus apaisée qu'au début de Kickstarter où il y avait vraiment une compétition ouais. c'était vraiment... Aujourd'hui c'est bien plus apaisé, je trouve ça beaucoup mieux euh... et donc les partenariats deviennent possibles et... Euh... Destiny c'est quoi euh... je, je, je je je Dark. Euh, je Dark euh... Alors Destiny alors, c'est un jeu de Lucky Duck Games mm -hmm. euh, qui était un partenariat que nous avions fait à l'époque qui consistait à euh, reprendre nos figurines, de leur donner un contexte par rapport à un moteur qu'ils avaient développé. C'était ouais. ça l'idée. Ouais. Et on leur, euh, ils, ils avaient vu, on s'entend bien, enfin, on s'entend bien. Ils étaient venus euh, chez nous et euh, ils avaient regardé. Ils ont dit voilà, on a on a ce système ce, de ce, ce jeu, ils nous l'avaient fait essayer. moi bon, j'avais adoré et j'adore toujours. Et d'ailleurs, je serai euh, toujours le, le fan numéro un de ce jeu ouais. quand il sort. Je vais y jouer. J'avais joué avec euh, ma femme qui adore adore euh, ce jeu-là et donc et, qui l'attend. Et puis il est arrivé ce problème que vous connaissez, qui, dont j'ai été le premier surpris, hein, je dois dire encore une fois, et j'ai toujours pas compris, mais bon, c'est arrivé. Et euh, parmi les choses qui risquaient d'arriver, c'était de dire, euh, bah, pendant que j'y suis, euh, on va aussi attaquer euh, euh, Destinis, pourquoi pas. Hein Alors que, Franchement, euh, je... à part que c'est vrai qu'on en a fait la promotion pendant le Kickstarter et que bah, les gens se disaient ah bah oui, donc si on récupère des figurines peut-être qu'on pourra avoir des nouvelles figurines qui pourraient être utilisées dont on pourrait faire les profils mmh. dans Jeanne d'Arc c'est ce qu'on avait proposé, on s'était dit ah bah oui, ce serait sympa donc ça, ça a été supprimé, on, mmh. on, peut, on ne peut pas le faire et on a les, les, les univers ont été totalement détachés donc aujourd'hui, il ne s'appelle plus Time of Legends Destinies, il ne s'appelle plus que Destinies et il ne se déroule pas dans l'univers de Jeanne d'Arc. Donc par contre, il utilise les mêmes figurines, ah, les mêmes illustrations, mais c'est plus euh, c'est plus c'est plus dans l'univers, il y a bon une il y a eu une, euh, a une okay. rupture qui a été faite et demandée donc euh, par euh, par la personne, quoi. Si ça vous offre de la liberté euh, de mouvement et d'expression, tant mieux. Alors, c'est Lucky Dog Games qui, ouais, est qui vrai, édite ouais. ce jeu, c'est pas un, ouais, jeu ouais, ouais. Ouais. un jeu Lucky Dog Games, c'est un jeu Lucky Dog Games, donc Lucky Dog Games va certainement continuer et poursuivre euh, peut-être euh, les mythes et légendes euh, du Moyen Âge, mmh, de cette mmh. époque. Là, il, il a utilisé certaines de nos figurines, il en a créé d'autres, mmh. et ils vont continuer à, à développer ce jeu excellent. Euh, dont oui. le système n'a rien à voir avec euh, celui de qui mmh. C'est deux jeux mmh. vraiment ouais, totalement différents, différent. mmh. euh, mais qui a ce côté euh, narration, euh, jeu de rôle, et puis euh, c'est un jeu compétitif, euh, narratif, à trois, mais euh, c'est pas du coopératif, c'est ça qui est intéressant. C'est que chacun a sa propre mission euh, dans le jeu. Tu as le calendrier de ce jeu-là Non, je ne l'ai pas. Donc euh, <rire> je, je, je sais, j'ai cru comprendre qu'il allait sortir ouais, bientôt, là, et donc bah, je bah, l'attends bah, bah. avec, euh, avec impatience. Et donc <rire> Je te laisse, là c'est bon. Rainbow Six. Ah. <rire> alors attention, on va vous dire, ils font que des jeux vidéo, c'est qu quoi ce qui se passe Non, alors, on en a parlé tout à l'heure. Euh, moi, j'imagine, enfin, je fantasme déjà sur ce que vous allez faire. Une annonce, euh, la possibilité de, enfin, tu en, en, confirmes Oui, patch, je confirme, euh, je confirme absolument. Donc, ça a été la licence de Ubisoft oui, de donc la... vous êtes en, en, en relation avec Ubisoft. Oui, oui. Tu, tu te rends compte le, le, les, les fantasmes que tu <rire> vas faire naître la parce que... on est en non, train est... de regarder toutes les licences Ubisoft là, mm -hmm. là et on se dit mon Dieu, est-ce que vous n'allez peut-être pas tomber dans cette démarche de dire on va sortir toutes les licences On va déjà commencer par Rainbow C'est quoi l'envie Qu -ce qui... Comment ça s'est passé Alors, ce jeu, en enfin, fait, cette annonce c'est elle elle, elle, pas une annonce qui tombe au, on va dire euh, au meilleur moment pour nous parce qu'on mmh. est vraiment concentré mmh. sur Super Fantasy Brawl comme vous le, vous le savez mais ce qu'il faut savoir c'est que ça fait très longtemps qu'on y travaille très très longtemps euh, que c'est cette année donc qu'il y aura un Kickstarter mais c'est aussi la période actuelle c'est la période euh, des conventions, des gros éditeurs de jeux vidéo. Vous avez eu une annonce il n'y a pas très longtemps de, de, de, de Nintendo avec la Switch, mmh. vous avez eu Blizzard aussi, et, okay. et là il y avait Ubisoft le week-end qui vient de passer, et donc ils ont annoncé les nouveautés, la nouvelle saison de Rainbow Six. C'est un et euh, Voilà, et... et et forcément, c'était le moment idéal pour euh, l'annoncer une petite surprise qu'ils ont faite euh, à la fin mm -hmm. euh, de l'adaptation de Rainbow Six en jeu de plateau. Voilà. Donc nous, dans l'idéal, on allait vraiment commencer à en parler après, euh, après mm -hmm. la campagne de Super Fantasy World. Et c'est là qu'on y reviendra plus en détail. Là, c'est juste un tease, on va dire. Mm -hmm. voilà. C'est juste un tease. Il y a une petite vidéo où on voit... Euh, je sais pas si vous l'avez vu, on voit un, un personnage de Rainbow Six qui euh, qui, qui s'arme, qui qui tourne, euh, qui arrive devant un mur et qui, mm. qui tombe sur un personnage qui arrive, qui est en fait une figurine. Mm -hmm. euh, on arriver, donc mm -hmm. Et puis après il y a le petit tease pour annoncer euh, euh, Rainbow Six en jeu de plateau. Voilà, donc c'est euh, c'est quelque chose. Euh, ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment un jeu. Très différent de ce qu'on a fait jusqu'à présent, ah oui. et euh, mais euh, je suis très très fier de, de ce qui a été fait. Il y a eu beaucoup de travail. Euh, ce qu'on a voulu éviter, c'est un jeu trop complexe mmh. avec trop de règles spéciales mmh. euh, qui pourrait dissuader euh, des gens. Euh, on voulait pas d'une usine à gaz quoi, mmh. euh, et on voulait un jeu rapide, nerveux. Je crois qu'on y est arrivé. Euh, vous verrez, il y a plein d'idées. C'est un, euh, a... un, un jeu vidéo qui a beaucoup évolué dans le temps. Oui, Rainbow Six. Oui. Ah, oui, oui. Au début, quand on jouait à Rainbow Six, on avait une situation. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles que quand, si Parce tu as joué y en y étant plus jeune. C'était une, de... une situation et tu avais, avais tes équipes Alpha, Bravo, hein. Et tu décidais de comment elles allaient rentrer, comment elles allaient pénétrer. Et puis à un moment, tu faisais Go et tout se jouait. Et soit tu avais bien programmé ton truc et tout se passait bien, soit c'était ouais. le carnage. Après, on est passé plus sur une formule. Euh, qui répond hein, aux, aux besoins des jeux vidéo, qui est donc beaucoup plus punchy, qui est aussi très orienté multijoueur, euh, du, du, du headshot, mm -hmm. ces choses-là. Vous êtes plus, et je ne vais pas te cuisiner sur le jeu, mais vous êtes plus sur l'ancienne version stratégie construction euh, euh, de pénétration euh, d'une prise d'otage, ou plus sur euh, les parties euh, plus récentes où, où ça c'est ouais. plus arcade. C'est un petit peu un mélange des deux. Alors, c'était euh, sûr. Oui. C'est un, un, <rire> un petit peu un mélange des deux. C'est un petit peu un mélange des deux. C'est-à-dire que dans le jeu, vous allez euh, sélectionner euh, au départ, au début euh, de, de la mission, euh, votre, euh, vos agents euh, mm -hmm. qui vont attaquer et mm -hmm. ceux qui, euh, qui vont défendre. Donc déjà, vous allez faire un choix et donc réfléchir aux synergies, aux meilleures synergies et il n'y a, a pas une composition euh, idéale, hein. ça va dépendre de la mission que vous avez, ça va dépendre de la map, ça va dépendre de, de, de plein de choses comme ça. Mm -hmm. euh, voilà, donc ça c'est... On fait quand même un, un gros clin d'œil aux fans de la première, euh, de oui. la première heure, mm -hmm. et donc on, les, les personnages, les premiers personnages, on se concentre plutôt sur cela. On ne va pas essayer déjà, première, première chose, contrairement à ce que certains imaginent, on ne va pas essayer de faire un jeu monstrueux avec un milliard de figurines très cher, au mmh. contraire, on veut un, un jeu contenu et petit à petit, donc taillé aussi pour le retail, et petit à petit rajouter des opérateurs mmh. euh, au mmh. fur et à mesure. Mmh. Voilà. Donc c'est un petit peu euh, l'idée et c'est un jeu très cinématique, mais vraiment, c'est-à-dire qu'on voit un, un siège se dérouler euh, sous ses yeux et euh, c'est c'est mortel c'est il euh, y a tous les éléments qu'on aime il y a les drones il y a les caméras on peut passer à travers les murs euh, mm -hmm. on peut euh, pin un, un personnage pour pour le, le, lui tirer facilement dessus derrière euh, on peut shooter les caméras euh, voilà il y a il y a des personnages avec leur gros marteau il euh, y a des il y a des boucliers il euh, y, a, y a tout ça quoi et, et c'est euh, c'est vraiment euh, il y a un côté un peu space c'est-à-dire qu'il y a de l'overwatch aussi ah ouais, dans ce jeu. Il ça se joue en temps. Euh... C'est un contraint. C'est un contraint. C'est un contraint. Euh... Et puis on a mis un timer, ce qui fait que. Ah. Et ah, quand... pas pour moi. <rire> ben, justement, mais ça marche parce que si on n'était pas un timer, on allait tomber dans un jeu. Oui, où les gens, où euh, les euh, gens je... réfléchissent et puis avant ouais. parce qu'il y a tellement de choix possibles ouais. et, si, et, et si on veut jouer le coup parfait ouais. euh, il faudrait réfléchir longtemps ouais. donc il y a un côté échec dans le sens où en effet par rapport aux positions aux gens qui sont déjà euh, là mais il y a un côté je dois jouer vite il ouais. y a un côté vidéo et alors le timer il n'est pas si limitatif que Là, ça. Okay. Il n'est pas si limitatif <rire> okay, que ça. C'est 10 minutes. Justement. Non, il n'est <rire> pas si limitatif. Ça, ça dépend <rire> bien sûr du nombre d'opérateurs qui nous restent. Quand mmh. vous perdez un opérateur, vous avez moins de temps. Euh, et puis en plus, il est arrêté pour un certain nombre de choses. On voulait pas de la frénésie, du tir. Il faut non, vite ouais, que jette ouais, mes dés. Ouais, ouais, Quand ouais. on jette CD, on arrête le timer. On jette tranquillement CD. Mmh. Si, euh, si y a une, euh, on conteste, par exemple, pour dire euh, est-ce que j'ai la ligne de vue ou j'ai pas la ligne mmh. de ouais, vue. On arrête, on... on arrête le compte. Alors, si on conteste... Parce que sinon, on, on ne regarde même pas si il la ligne de vue. On joue, on... mm -hmm. sauf s'il y en a un qui dit Ah non, là je pense que tu n'as pas la ligne de vue. À ce moment-là, on... on... il conteste. Si tu avais raison, je n'ai pas la ligne de vue, je perds 30 secondes. Ah, ah, Ou tu gagnes 30 secondes, c'est toi qui choisis. Ah, ouais. Si par contre tu as tort, tu perds 30 secondes mm -hmm. pour m'avoir demandé. Donc il ah ne faudra ah, pas hein. contester pour tout. Ah non, ah, là, là il y a déjà des bons mécanismes. Ouais. Ah, Et il euh, y a ce côté euh, Overwatch. Ah, voilà. Donc. On en parlera après là je vous ai un oui, petit oui, peu teasé, je vous sais, en sais, ai déjà j'étais obligé peu, mais... de te poser la question on m'aurait jeté des pierres j'ai pas abordé le sujet mais évidemment <rire> c'est très très beau le, le jeu est très très beau euh, vraiment magnifique et euh, et il procure des sensations euh, différentes il, il nécessite il est il est simple mais on fait des erreurs euh, les premières parties forcément. Moi j'en ai fait vraiment. Euh, après on se dit ah mais oui mais c'est évident ah, mais oui mais en combinant comme ça, en me couvrant, en euh, faisant mm -hmm. ça, euh, en évitant ça, après on, on, on, on gagne des euh, on va dire euh, des, des réflexes qui font qu'après mm -hmm. on joue mieux. Mais euh, c'est un jeu, il y a une rejouabilité énorme aussi hein, parce que les personnages sont très différents. Voilà. Il y en a qui sont plus lourdement armés, il y en a qui mm -hmm. se déplacent mm -hmm. plus rapidement. Euh, il y a du décor, il y a des, des belles choses. Mais par contre, t'as pas un peu peur qu'il mange un peu une partie de Super Fantasy Brawl Ou c'est vraiment pas la même... Bah, je pense que, que p... c'est pas, même... mmh. pas la même chose. Hein. Déjà, le thème mmh. est très différent, parce que c'est un de nos premiers jeux qui soit pas dans un univers euh, fantastique. Même si on peut se demander, et ça je me suis toujours demandé dans Rainbow Six, est-ce que à un moment, je me, je me demandais si c'était pas une simulation, en fait, si c'était pas euh, euh, finalement un peu comme une sorte de Matrix où les, les gens meurent pas vraiment. Euh, euh, ou est-ce que c'est du paintball euh, On sait pas trop. Ils entretiennent un peu un flou, je trouve. Donc, en tout cas, ça se passe quand même dans, dans un futur proche. Mmh, mmh, mmh. Euh, donc, oui, c'est un peu, un peu Cyberpunk, quand même, un oui. petit peu, quoi. Euh, disons que oui, les, les flics avec les drones, tout ça. Voilà. Assez en tout cas futuriste un mmh, petit mmh. peu futuriste légèrement futuriste hein, mmh. et, et, euh, mais c'est quand même un univers très différent de ce qu'on a fait donc déjà voilà Super Fantasy Brawl n'est pas une adaptation d'un jeu vidéo euh, Rainbow Six on va bah, viser aussi cette, cette cible-là mmh. qui va se dire ah bah tiens euh, moi j'adore ce jeu j'ai envie de voir ce que ça donne et tactiquement il y a des choses très intéressantes euh, c'est différent euh, c'est un jeu qui se joue en, euh, avec un timer donc c'est pas le même genre de jeu que ce qu'on fait habituellement euh, c'est c'est très euh, c'est très intense quoi c'est mmh. vraiment euh... non c'est pas c'est pas la même chose euh... j'en dis un peu plus il y a des dés déjà il y a des dés mmh. euh... alors que dans Super Fantasy Brawl il n'y a pas de dés mmh. euh, il n'y a que des cartes euh... c'est encore autre chose je pense mais oui c'est un jeu hein, contre un contre 1 compétitif euh... là aussi on peut faire des tournois hein. c'est tout à fait possible je s'y prête parfaitement hein. et les bons joueurs euh, ils, ont... ils ressortent hein, comme dans le jeu vidéo hein. euh... Mmh. Mmh. Euh, on a un niveau euh, et, euh... et voilà donc oui, là aussi c'est un jeu qu'on soutiendra, je l'espère, euh, en boutique. J'en ai dit beaucoup, hein. Déjà. Ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> je, je, tente, je tente ma chance, tu sais. Hein <rire> D'autres projets, la création pure plutôt que de l'adaptation ah bah, à l'avenir. Bien sûr, bah, évidemment. Plein de On ne peut pas nous, nous accuser de ne pas avoir fait beaucoup de créations. Mais justement, on sait que Mythic Game est très attaché à la, à la création pure. Là, il y a eu Dungeon Darkness qui était une adaptation Dark Dungeon... Dungeon... Dungeon, qui était une adaptation de oui. vidéo. On, on entend parler de Rainbow Six. Donc on se dit, voilà, où, où ils en sont sur, sur la création. Je ne veux pas que tu nous sortes trop d'infos, mais vous continuez à travailler, oui. vous continuez à... Absolument. À... Il faut savoir que quand on développe son propre univers.. Euh, ça prend du temps. Euh, et on veut se donner le temps de le faire. Par exemple, Hell, ça nous a pris beaucoup de temps. Ça a été un jeu qui a été mûri, euh, un univers approfondi. On est toujours en train d'y travailler énormément. Euh, ça prend beaucoup de temps, mais évidemment, on va tout le temps continuer à faire ça. C'est-à-dire qu'on essaiera de sortir... Euh, chaque année, euh, au moins un de nos de nouveaux univers, de oui, oui, nouveaux oui, jeux, oui, oui, oui. Euh, plus si on peut, mais on, on, on se forcera pas. Et là, je peux vous dire qu'on est déjà en train de travailler sur euh, sur des univers très forts. Il va craquer. Il va craquer. Pas <rire> et euh, pas pour tout de suite, hein, parce ouais. que euh, non, non, non, les, les équipes mettent de des mois et des mois, voire mmh. euh, des années parfois, mmh. avant que le jeu soit mûr et qu'on puisse le sortir. Donc, mmh. on est tout le mmh. temps en train de faire ça en tâche de fond. L'avantage des, des licences, c'est que l'univers existe déjà. Parfois, les assets mmh, sont déjà mmh, présents, mmh, mmh, et donc on peut sortir ça. Euh, c'est plus simple euh, d'un point de vue. Euh, mais c'est pas ce qu'on veut favoriser. On veut on veut on veut le faire. On veut alterner un petit peu, avoir euh, un peu de licences et puis euh, beaucoup ça, de bien. création. C'est ce que je voulais entendre. Voilà. C'est que je voulais entendre. Merci. Merci beaucoup, à vous, Léo, pour <rire> euh, une fois de plus la simplicité du propos, la simplicité de l'accueil et puis. Euh, et puis toutes ces belles toutes ces belles choses là qui vont qui vont arriver, euh, Steam qui va arriver, Steam Watchers, ouais, voilà. il arrive. ah et puis j'ai vu les, les, les photos là, ah, elle, beau, hein, est elle beau. qui est en train ouais. de prendre euh, vie de plus en plus de se consolider ah, oui. de plus en plus avec les scénarios avec euh, avec les chants hein, qui se qui se rédigent, ce, ce nouveau ce nouveau KS pour euh, pour Super Fantasy Brawl, qui va sans doute faire que moi Je vais faire une bêtise, mais c'est ah, <rire> pas Ah, mais vous avez entendu folle. Mais... Je, suis, je, suis, je suis très ah, Il en faut peu, ah, moi. Non, moi non, non, bon, bah, déjà, déjà, tu m'avais pas mal initié au jeu. Ça, ça... Et là, là, ça y est, là, c'est le coup de couteau. Merci beaucoup. Merci merci, beaucoup, à vous, à merci Kevin, merci Pierre. Merci à Kevin euh, de m'avoir accompagné, c'était important qu'il soit là. Non mais c'était des, des, des, euh, des questions euh, tout à fait légitimes et, et c'est bien justement euh, euh, ben, d'avoir rapporté mmh. les questions que la communauté se pose parce que ouais. vraiment euh, la communauté elle est au cœur de, de notre vision systématiquement, on mmh. essaie d'être proche on essaie de répondre, Alors, on fait des erreurs bien sûr, on les assume euh, mais c'est bien qu'on sache ce... les questions que les gens mmh. se posent et euh, voilà, qu'on ne s'assoit jamais sur des certitudes Voilà. ce sera le mot de la fin, merci <rire> beaucoup Merci. à très bientôt merci. en tout cas